Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame Aujourd'hui nous recevons Wigmar et son armée Tau ainsi que toute la puissance de feu qui va avec des commandeurs Callstar et Enforcer mènent des lignes de Crisis et de Broadside Long Strike dans son char Hammerhead et une Ghost Kill mettent la pression en fond de table pendant que des Croods tiennent le front Face à lui Hugo nous vient avec son armée orc Goff. Deux kill rigs, des trucks, des meganobs, des commandos. Toute une horde de boys et Gascultraka lui-même ne seront pas de trop pour déborder les lignes ennemies. aujourd'hui sur le scénario 31 du chapitre approuve 2022 un objectif se trouve dans chaque zone de déploiement et quatre autres dans le no mans land un joueur marque quatre points s'il tient deux objectifs quatre autres s'il en tient trois encore 4 s'il en tient plus que son adversaire il marque deux points supplémentaires s'il tient l'objectif dans le territoire adverse passons sans plus attendre à la présentation des armées Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Wittmar, aujourd'hui je viens en 2000 points de l'Empire Tau pour affronter un orc. Euh, mon armée va se composer de deux détachements de patrouille, qui seront à peu près composés en statut miroir. J'aurai 4 QG en tout. Euh, mon seigneur de guerre qui sera un commandant en battlesuit en forceur. Il aura une relique qui est le leonag pour taper très fort au corps à corps. Il aura un système prototype pour transformer son lance-lame Tau en lance-lame qui peut aussi frapper au corps à corps. Deuxième QG, ce sera un éthéré avec la relique pour passer ses invocations élémentaires sur du 2, et les invocations en question, c'est la sagesse des anciens pour récupérer un PC et la dureté de la pierre pour mettre sur une unité base un finopène à 5, à la phase de commandement. Ensuite, j'aurai dans l'autre détachement de patrouille Longstrike, qui est un char hammerhead, qui a des capacités spéciales mais qui est principalement a un très gros canon qui ignore les invus à force 14 qui peut relancer tous ses ou presque contre les véhicules et qui peut euh, mettre de la BM et enfin, surtout, donner à une unité base à 9 pouces de lui euh, son, un marquage laser à 1. Ensuite, euh, le dernier QG, ce sera un commandeur Callstar qui a la relique du 7 Tau qui lui permet lorsqu'il est chargé de pouvoir s'envoler et refaire un mouvement normal. Sachant que cette relique lui donne déjà un plus de mouvement bouche de 14, plus de 16 ça lui permet de se mettre en toute sécurité. Son trait de seigneur de guerre à lui, ce sera aussi un moins 1 un hit et un, une advance auto à 6. Donc ça en fait un QG très mobile. En troupe, ensuite, j'aurai seulement deux escouades de croûtes, 2 x 10. Rien de spécial si ce n'est que tous les croûtes sont chopés à un mouvement d'avant-garde dans ce nouveau codex. Ils pourront bouger de 7 une fois qu'on aura déterminé le joueur qui a l'initiative. Au niveau des élites, j'ai 4 euh, unités d'élite. Le premier pack de Battlesuit. Euh, grosso modo j'en ai deux qui fonctionnent un peu de la même manière même si un des deux est un pack bodyguard. La spécialité des bodyguards c'est qu'ils pourront protéger un QG à 3 pouces 2. Euh, en gros ils sont équipés de la même manière. D'un côté ils ont une arme à saturation, euh, qui, qui est une gatling, en fait, force 5, assaut 6. Et de l'autre côté, ils auront deux armes différentes qui ressemblent à diffuseurs. Le premier c'est un cyclicion, qui fait une assaut 3 qui peut être force 7 ou 8. Et le fusil à plasma à froid que tout le monde redoute du nouveau codex, force 8, vers moins 4, flat 3. assaut 1. <rire> donc ça, ça peut faire mal. Genre mon adversaire, il commence à... <rire> ah, mais c'est la tête, ça, ça peut faire mal. Voilà, donc ça, les deux packs, que ce soit le bodyguard ou le pack de 5 normal, ils seront équipés de cette manière-là. Ils auront aussi une 4 plus 1 vue de manière mécanique. Ensuite, j'ai un autre pack de battle suit de 3 qui lui sera équipé quasiment en full fuseur. Il aura un cycle équillon et deux fusils à plasma à froid plus un système euh... personnel pour avoir plus un hit aux unités qui ont le mot-clé « vol ». Mon avis, ce ne sera pas très utile aujourd'hui, mais tant pis, j'ai construit ma liste comme ça. Et enfin, le dernier slot d'élite, ce serait une « Kill, euh, qui est une unité un peu de fond de cours qui a chopé une super particularité. Aujourd'hui, on ne peut pas la cibler, à moins que ce soit l'unité la plus proche, à 18 pouces, de l'unité qui la déclare à la phase de tir, grâce à ses deux drones furtifs. Et elle a toujours le moins un hit. Donc ça en fait une unité assez résiliente en fond de cours. Et ensuite, une dernière unité de Broadside, qui est équipée avec les canaux Force 9, PA-4 qui fait très mal, full SMS. Et ils seront équipés de 3 drones, 2 shield drones, et un drone marqueur pour fiabiliser éventuellement leurs tirs. Et puis voilà. Et du coup, en attaque rapide, j'ai également une escouade de 10 Ice qui aujourd'hui ne peuvent plus se jouer que par 10. Et du coup, je laisse la parole à Hugo, mon adversaire, pour qu'il présente sa liste Orc. A toutes Salut les boss de guerre, moi c'est Hugo, joueur Orc du coup. Je vais vous présenter mon armée brièvement mais avant toute chose je vais quand même vous présenter ce que ça fait orc. Donc orc du coup à savoir que ça me permet de débloquer la wag. La wag normalement il faut la faire en criant, mais je, je vais pas crier. Quand je fais ça, ça va durer deux rounds. Le premier round, ça permet d'avoir une advance et une charge avec tout ce qui est base et personnage. On verra, il y en a beaucoup. Deuxièmement, ça me permet d'avoir plus une attaque avec toutes mes unités orc. Ça c'est le premier round. Deuxième round, ça me permet juste d'avoir plus une attaque, je perds l'advance et la charge. Toute mon armée est en Goff. Goff, c'est des gros bourrins. Ils ont pu ça en force quand ils chargent ou quand ils font une intervention héroïque. Et en plus, ils ont des 6 explosifs au corps à corps. Qui peuvent se transformer en 5 plus moyennant quelques PC. En QG, j'ai la pièce centrale de mon armée. Macari, le petit Gretchen qui accompagne Gascu avec une 1-2 à 2. Il la perd dès qu'il la rate la première fois. J'ai, bah, du coup, comme j'ai dit, le papa Gascu qui met des baffes de forain. Donc, euh, puis il perd de PV puis il met des grosses, euh, des grosses baffes il prend 4 pv par phase aux, aux, à la plus grande joie de mon joueur taux d'ailleurs euh, il y a 12 pv il a une invue à 4 c'est un personnage donc il peut bien de se charger en wag et par contre il traverse pas les murs c'est un petit peu embêtant c'est un monstre et ensuite j'ai un boss de guerre qui a un trait de séance de guerre supplémentaire et une héroïque supplémentaire son trait c'est brutal mais obligé, ce qui lui permet de refaire des attaques à chaque fois quand il ne va pas jusqu'à la caractéristique de dégâts et en plus, il y a la pince qui tue. Pince qui tue, du coup, c'est une pince qui fait force x 2. Il n'y a pas de malus de, de touche comme une pince, quoi. Père-3, 3 dégâts. Il close fort. Ensuite, concernant les troupes, j'ai deux packs de 10 euh, boys at Donc, c'est nouveau, ceux qui ont une invue à 6, qui ont des bonus pour toucher les véhicules. Qui peut y avoir aussi d'autres bonus pour blesser les véhicules ou les monstres. Et ensuite, j'ai un pack de boys classique à poil, sans rien du tout. Concernant les élites, il y en a pas mal. Il y a les meganobs donc j'ai deux packs de meganobs, 1 de 4 un 1 de 5 c'est pour euh, comment dire pour être embarqué dans les trucks ils ont des pinces et ils ont aussi des combi carboniseurs donc c'est des renfermes à force 5 avec une paire de moins 1 et 1 de dégâts les pinces qui peuvent passer à dégâts 3 pour 2 PC. et surtout ils ont moqué camionneur camionneur ça leur permet en fait de débarquer de bouger d'advance éventuellement et de charger après justement leur débarquement donc ils ont une projection assez folle chez de mémoire c'est 38 pouces il me semble et en plus ça, ça tape correctement. Euh, J'ai ensuite 3 packs de commandos. Les commandos c'est des orques euh, qui se camouflent, qui se mettent en, euh, dans la zone euh, un petit peu partout sur la table. Donc à plus de 9 coups justement dans la zone de déploiement adverse et qui font leur vie. J'ai ensuite en attaque rapide 2 packs de Storm Stormboys c'est du boy qui vole, hein. rien de plus. Euh, ils peuvent se prendre des bm par contre quand euh, ils avancent trop vite parce que le machin explose et que c'est un petit peu triste. Et pour finir, enfin presque finir, j'ai le choix de soutien avec deux Kilrig. Donc les c'est une nouvelle figurine qui ont 16 PV, une endurance de 8, une sourire à 3+, plus, donc ça tank quand même. Ça a moins un dégât pour tout ce qui n'est pas force 8, et euh, ça moque les personnage Donc ça devienne ses charges en wag, ça peut taper en mourant avec quelques CP. Ça tape relativement fort, hein. ça a vraiment plein attaque, les boys qui sont dessus, qui mettent des coups de poing, le gros squid euh, qui met des coups de corne, et il y a des petites... Euh, parce que c'est des disqueuses sur les côtés qui coupent un petit peu tout le monde. Euh, donc ça c'est Kirig, c'est aussi Psycheur, mon personnage, ça a un, un tir de canon laser, enfin une touche auto de canon laser à portée 24, qui peut être boosté en fonction de si j'arrive à manifester certains, certains spells. Justement, en spell, un de très, très fouillichon, il peut mettre un petit peu de BM au méchant, en fonction du nombre de figurines qu'il y a, et il peut lui réduire son advance et sa charge. Il y a aussi un tir de mortier qui tire hors ligne de vue, qui peut potentiellement diviser son mouvement par deux, ainsi que sa charge alors, en lui mettant le moins deux, et son advance aussi. S'il ne vole pas, ça tombe bien, toute son armée vole ou presque. Euh, pour finir, en transport, j'ai deux trucks qui vont embarquer donc, euh, les Nose pour un peu plus de projection et pour rentrer très très vite dans la tronche du méchanteau. C'est tout pour mon armée, et on se retrouve sur le champ de bataille, rien euh, des découdre. Et on se retrouve autour de la table de jeu. Euh, Wigmar et Hugo se sont déployés. On est prêts. Vous êtes prêts Mais si t'es prêt, allez, allez. N'aie ouais, je... pas peur. Ça a des gros canons, mais. Ouais. Ça va bien, bien se passer. Euh, mais c'est je Ça va bien ça. se passer. C'est peut-être pour compenser quelque chose. <rire> peut-être. Peut <rire> Bah, celui qui a le plus gros canon, est-ce que tu peux présenter ta... ton déploiement s'il te plaît oui, alors très simple, euh, dans la présentation des armées je ne l'ai pas fait parce que c'était plus intéressant au niveau du déploiement d'expliquer, en gros je joue un seto qui en plus de permettre de rejeter un jet de touche ou blesse par figurine à la... enfin, par unité à la phase de tir euh, le seto permet d'augmenter les bulles et les auras de 3 pouces, ce qui fait que même si on n'a plus trop envie de jouer euh, château avec le codex V9, surtout contre un or qui peut changer vite, j'ai quand même mmh. été obligé un petit peu de me déployer autour de mes QG pour les différentes habilités à la phase de commandement. Donc ce qui s'est passé, c'est quasiment tout est apporté ou presque à 9 pouces de chaque commandeur qui a une habilité spéciale. Sur euh, les côtés, j'ai essayé de d'élargir au maximum, notamment avec les croûtes qui ont un petit déploiement d'avant-garde pour aller prendre le premier point, j'ai essayé d'espacer au maximum pour qu'il n'ait pas qu'un seul couloir de charge euh, immédiat. Il va falloir quand même qu'il réfléchisse, sachant qu'il aura peu de tirs, il va quand même falloir qu'il réfléchissent à où envoyer ses grosses ressources sachant qu'en étant qu'à seul au middle on peut vite s'éclater sur les différents points donc voilà ça explique comment je me suis réparti euh, sur la table ok et toi Hugo j'ai pas réfléchi sur... que t'as <rire> posé tu vois Quel ouais. mensonge <rire> oui tellement oui, c'est oui, quand oui, même oui. pas mal caché <rire> et oui euh, j'ai joué euh, petit pénis honnêtement euh, j'ai quand même essayé de cacher mes comment dire mais de Kyriek parce qu'il a un gros canon mais en fait euh, je peux pas me cacher de l'Hammeride qui peut advance et tirer parce que c'est mon de quoi c'est pété <rire> les Crisis aussi je peux pas les esquiver la Ghost Kill mais en fait j'ai voulu quand même essayer d'esquiver Broadside donc j'ai quand même réussi on a regardé avec l'Advance et tout il peut pas choper les rig, ni les Rhinos enfin les Trucks euh, d'ailleurs du coup en parlant de Kyriek et Trucks etc il a full embarqué donc là il y a mon Big Boss qui tape comme un sourd avec euh, quatre de ses potes et meganovs ici il y en a cinq euh, donc là qui est, qui est un petit peu caché et qui est plus caché il y a tonton Gascu qui est derrière je sais pas si on le voit il ya deux My. fois euh, il ya cinq Starboys ici il y en a cinq aussi ici qui sont prêts à aller euh, à aller faire leur vie les petits boys en dessous Macari. Et là j'ai mis des commandos j'ai mis aussi des commandos là pour euh, venir mettre la pression on va voir ce que ça donne et puis, euh, et puis voilà, en fait le but c'était quand même de me protéger du T1 parce que j'ai pas envie de me prendre 6 tirs de broadside dans les chicots des débuts. Déjà un tir de l'amorade ça va me calmer je pense. Donc euh, voilà, j'ai essayé quand même de jouer euh, un petit peu de sécure, mais pas trop quand même parce qu'on est orc et qu'il faut rentrer dans le tas au plus vite possible. C'est l'idée normalement. C'est l'idée. On va voir si tes commandos vont mettre la pression ou seront en dépression selon Joker, euh, qui bah, a je jeu. <rire> si si y a T1 je pense que je vais retirer vite. Mais ils sont jolis. Rappelons simplement que tu as gagné le jet de déploiement, ce qui ne change pas grand-chose, que ouais. la table était symétrique, mais voilà. Ouais. On avait quasiment le même nombre de poses en plus. Ouais, le début, c'est de le cliquer le plus vite possible. Enfin, de tuer même en fait. Euh... Oui, c'est l'idée. De... Oui, c'est l'idée. C'est euh, le jeu, je crois. pas que. Okay. Euh, juste avant de, de faire le jet d'initiative extrêmement important, oh, il oh, me semble, euh, petit rappel, donc on est sur une table, euh, on, suit, on suit les conventions WTC Donc euh, petite, petite ruine et grande ruine entièrement bloquante, hein, au rez-de-chaussée et aux, aux étages euh, Seuls les enfants peuvent le traverser, etc. Euh, au centre vous avez des containers, hein, les, les gros camions ce sont aussi des containers Mais c'est parce qu'ils sont jolis Ils sont très beaux, ils sont ah, ils sont très réalistes, c'est de la récup de la bonne récup euh, Voilà et après, tout ce qui est petit truc qui traîne à droite à gauche, évidemment, on n'en tient pas compte. Euh, pareil ici, hein, le tuy les tuyaux, c'était pour faire joli. Si tu veux mettre à gauche qu'il est un peu plus encore joué. loin, histoire. Non, de... ça, ça comptera simplement pour les pions de mon objectif. Mais, mais voilà, voilà, donc on n'y fait pas attention, évidemment. Ensuite, euh, vos objectifs secondaires, les yeux. Alors, pour le coup, moi j'ai pris... Euh... Bon, on commence comme ça. J'ai pris un des objectifs secondaires du nouveau Conexto, qui est de réaliser une action à 6 pouces d'un milieu de cartes de table à chaque fois. Une unité d'infanterie peut le réaliser euh, plusieurs fois, enfin, plusieurs unités d'infanterie peuvent le réaliser plusieurs fois par tour, et à chaque fois que je le réussis, je mets respectivement 2, 4, 9 et 15 points de victoire euh, si je fais euh, les capions. D'où Jésus. Jésus. Voilà. Ça fait beaucoup, voilà, ça. Ça fait ça beaucoup fait mais il faut se permettre toi aussi t'en as pris un ouais moi j'ai pris le secondaire orc qui est un petit peu moins subtil mais non moins efficace qui, euh, qui s'appelle écraser les donc ça porte bien son nom pour que je j'écrase que, que que je démarre en gros je mets trois points de victoire si je tue plus euh, d'unités ennemies au corps à corps que lui on a tué qui ne sont pas de gré de chine en gros c'est une attrition mais au corps à corps ouais. sachant que lui bon le le taux c'est pas réputé pour être euh, d'une violence de clause donc, donc je pense qu'il y a un monde où je peux faire des choses c'est ça mon deuxième objectif moi c'est derrière les lignes ennemies, donc si j'ai une figurine dans sa zone de déploiement à la fin de mon tour, je mets 2 points et si j'en ai deux ou plus, je mets 4 points. Il est vraiment bullsy. C'est des, des, bull bull des taux coillon. Non, d'ailleurs c'est mon cas. De, ah. Oui, tu as précisé. Que ah ben bah, je mental. ne sais pas, on n'a pas encore eu Il de pas choisi. pas choisi. Je, je euh, les on n'a pas choisi. On se demande. Il si est particulièrement Qu'est-ce qu'il pourrait prendre enfin, ah. euh. <rire> Ensuite. Euh, ensuite, ton deuxième... euh, moi, mon deuxième objectif, c'est euh, domination ou strangle odd ou emprise, je sais plus. Il faut que je prenne trois objectifs et plus qu'adversaire. Une a trois. Normalement, ceux-là, je devrais les avoir. Ceux-là, Inch'Allah, je lui reprends. Après, euh, on verra. On va y aller, ouais. Ça comme ça. <rire> et mon dernier, mois, ce sera assassinat, parce qu'en fait, c'est qu'il compte comme des personnages. Et donc, si j'arrive à le table raser, ça fait 15 points. Bon, même pas besoin de me taper de c'est pour maquination. Non, mais <rire> ouais, Comme ça, on est sûr. Disons que... voilà, on sera sûr. Ouais. Ouais. ouais. Et moi, euh, l'autre, euh, c'est un peu moins subtil, j'ai pris les bannières. Donc en gros, euh, j'ai planté des, des magnifiques bannières orques sur les objectifs. Et, euh, et c'est tout, parce que... Euh, parce que voilà, parce que c'est fort, je pense. Euh, oui, oui. Pas ça, fait ce, ça fait c'est ses preuves. C'est un ouais. bon objectif. Oui, on... Est... Si tu oui, veux mieux prendre, viens. Viens, hein. à ah, pas ouais, plus à plus. Je vais si tu te faire des câlins avec Gascu, tu vas voir. Maintenant. Vas pieds, Maintenant. Ouais. Maintenant. Un moment Maintenant. important. Tu peux aller faire avec le de Tu peux <rire> Tu peux Tu <rire> <le faire, rire> peu. C'est <rire> sur place, <rire> c'est ah, Voilà. Euh, prenez un, Alors un des euh, blanc pour Wingmar. On se euh, le met là. On se le met là. Si on goûte près. Non. Allez, la 4. Salopard. Oh j'ai joué quatre fois contre un taux, quatre fois j'ai pas eu initiative 4 à 2 bien ça, voilà. est là. Et là, je... je... ça, ça fait chier <rire> je jouerai bien en monde car pour la petite blague <rire> voilà très bien donc euh... Euh, très bien euh, du coup tout est décidé on est parti pour le tour donc euh, début du tour 1 du taux du taux donc en termes de euh, PC d'ailleurs, on n'a pas précisé. PC, on on était tous les deux à 7. Tous les deux à 7. Voilà. À 7. Donc euh, la règle, je le rappelle pour euh, ce scénario, c'est que si on gagne son PC au début de tour, uniquement si on tient le point dans sa zone de déploiement, donc celui-ci pour Wigmar euh, et celui-ci pour Hugo. Euh, ce y a le cas là Oui, oui. Ah, ah, quoi, tu... Là on est bien. Bravo, bravo, tu gagnes un PC. Déjà, bravo, ça, champion, tu gagnes. bravo champion. <rire> Phase de pré-move. Phase de pre-move, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un cordon euh, les l'escouade de Kroos pour prendre deux objectifs avec une seule escouade, et éventuellement freiner un petit peu sa charge quand il va ouacter 1 pour que ce soit les Croots qui absorbent et pas les unités stratégiques. C'est ce que tu vas faire, hein, c'est fort, <rire> effort. effort. Ça, incroyable de ce qu'il dit ce on est tous surpris. Oui. <rire> il est fort. J'ai deux euh, euh, faire <rire> En mouvement de pré game j'ai sorti l'escouade de thunder qui est venu se mettre là pour choper une ligne de vue sur Gazgul, qui est là, pour être sûr de lui retirer ses 4 PV au tour 1 à la phase de tir. Ouais, sur un, euh, et pour sur que, que quelques-uns voient le également les squads de commando qui est là, pour être sûr de la sécher, fiabiliser, pour nettoyer un petit peu cette moitié de table-là que Hugo n'a pas trop investi. Voilà. Comme ça, ils feront leur action et on est content. Du coup, début mmh. de ma phase de commandement, je gagne le PC réglementaire, puisque je contrôle l'objectif dans ma zone. Mmh. Et la phase de commandement est très importante dans la liste que j'ai consolidée, puisqu'en fait, c'est là où on va buffer, on va projeter ce qu'on a envie de faire sur le tour, ce qu'on anticipe aussi que l'adversaire fera à son tour à lui pour essayer de, de, de, de conserver notamment les, les points d'objectif primaire, parce que là il faut en contrôler 3 pour en mettre 8 ou mmh. 12 éventuellement mais sur les premiers tours, lorsqu'il qu'il la mettra plus que moi. Quelle est la difficulté pour le tour sur ce scénario en effet bah Sur tous les scénarios même en général, oui. parce que tout ce qu'on a sur le tour en objectif sécure est assez squishy donc c'est très dur en général quand on prend un objectif de le conserver à la phase d'après c'est pour ça qu'un des buffs que je trouve très intéressant, c'est que le commandeur en forceur qui est là, il peut mettre euh, l'aptitude objectif sécurisé sur une escouade de battlesuit. Et les battlesuit, c'est une endu 5, 4 plus 1 vu, 2 plus sur un des modèles mmh. de l'unité. Ça commence à être euh, plus costaud. Sympathique. Voilà. Du coup, la phase de commandement. Euh, justement, euh, le commandant en forceur qui est là, il va donner la capacité objectif sécure à l'escouade de battlesuit qui est ici, donc à 9 pouces de lui l'éthéré il va lancer ses deux invocations élémentaires la première pour regagner un pc sinon, attention premier le 2 2 ça a réussi. on est, est content et ensuite pour donner un Finopen open euh, à 5 sur cette même euh, escouade justement de battle ce qui, euh, qui aura donc euh, l'objectif secure et le finopen à 5 ça passe, ah, incroyable. Je crois que c est c est, stable, c'est solide. C'est très très solide, on, de on de est content. On appelle de ça de la chatte. <rire> <rire> sur une idée plus audace. Euh, ensuite, long strike. Euh, il va, il peut donner en fait une... un marker light sur une unité corps autour de lui. Euh, du coup, il va la mettre sur les squads de... de broadside qui est ici pour fiabiliser à fond leur SMS qui n'ont pas besoin de ligne de vue pour aller chercher les petites escouades qui sont vraiment très proches de moi en milieu de map. Un commentaire Une déception Oui, oui, euh, Ce qui est caché dans la ruine ici. C'est ça. Voilà. Euh, dans le même temps, l'Ethere qui est là, il va mettre une capacité spéciale qui s'appelle Impulsion Vertueuse sur les de Broadside, qui permet de tirer normalement tout en, réalisa tout en réalisant une action. Et en l'occurrence, ils vont réaliser l'action du secondaire taux sur ce bord de table-là sur ce bord Sur ce bord ici okay. de toute façon il faut être à 6 pouces mais attention pas à 6 pouces entièrement c'est à dire que tu peux faire un gigantesque cordon mm -hmm. à mon avis ça se sera faqué un moment parce que c'est trop fort sur un, euh, oui, une un truc escouade truc. de 20 croûtes, tu pourrais presque relier deux bords de table euh, euh, et le faire euh, deux fois quoi, enfin, c'est un peu c'est mm. un peu la folie je trouve voilà donc début de la phase de mouvement maintenant que tous les peufs sont passés mais du coup on se retrouve juste après juste après juste après Fin de ta phase de mouvement, fin de ma... est passé Fin de ma phase de mouvement. Déjà, ici, les broadside font l'action du secondaire taux sur ce quart de table-ci. Donc elle sera réalisée à la fin de ma prochaine... au début de ma prochaine phase de commandement. Et comme ils ont eu l'action de l'étherie, ils peuvent tirer quand même. Ensuite, au niveau des mouvements, à droite, les croûtes se sont rapprochées pour avoir une potentielle charge sur les commandos ici, assez facile, en prenant l'objectif. Les battlesuits se sont décalés là pour aller choper une ligne de vue sur la kill qui est là et mettre quelques tirs de plasma. Il voit un poil de cul de même. Il tôt. voit un poil. Euh, voilà. C'est de la cacher, la grosse carriole. Euh, euh, ça, c'est tout ce qu'on aime. <rire> le bout de chevet qui dépasse. Ici, mon commandeur Costa est venu se mettre au milieu de map. Les Crisis Bodyguard se sont décalés derrière lui, ainsi que les squads de Pathfinder, équipe de Cibleur, pour pouvoir mettre des marquages laser sur euh, les commandos qui m'embêtent ici, sur Gazgul Traka pour être sûr de le sécher. Il, est, caché, il, il, est, cacher, il cacher, est là, il, il, est, est, cacher, cacher, il cacher. est juste devant toi. Il, est pas, gros pour moi. il est pas assez gros pour toi. Euh, moi je le trouve déjà bien assez gros. <rire> Ensuite, derrière mon occultant principal, j'ai laissé une escouade de Kroos qui est super OP. Mon éthéré, mon commandeur en, en forceur, parce que lui il est plutôt doué au corps à corps et j'ai pas envie de trop vite. L'escouade ultra buffée, tanky, super OP de Battle Battlesuit est venu prendre les deux objectifs en un juste ici, à savoir celui dans ma base et celui un petit peu en milieu de map. Comme ça j'escompte bien la fin de mon tour contre les trois objets et le forcer à me clean au moins ce qui est proche de ma phase de, enfin de ma de mon gros pack de tir pour qu'il s'expose. Tout à gauche on a décalé long strike ici pour choper la ligne de vue sur le deuxième kill Rig et espérer le, le sortir assez vite. Et la Ghost Kill s'est décalée un petit peu sur la gauche ici. Euh, je vais tout de suite utiliser un PC. Pour la faire repartir en frappe en profondeur, en frappe menta, comme on dit chez les taux. Du coup, tout de suite, je, je passe à. Oui, comme 8 ça. Fini, euh, voilà, une unité était était là. En là, fait, là. Un, merci, bonsoir. Bonsoir. Bon, bon, bon, une bon forme bon de redéploiement. Bon bon. Elle reviendra très vite. Bon, Donc, elle dirait, euh, t'es là, t'es plus là. T'es là, t'es plus là. T'es là, plus là. C'est tellement plus stylé le t'es là, t'es Moi, je suis là et je vais rester. Bien rester. Voilà. Ok. Phase de tir. Phase que j'aime. Je pense que c'est un moment important dans le dans la stratégie tôt. Exactement. Sachant que c'est un peu. Seule <rire> en une des seules <rire> phases. Sachant que j'avais aussi dépensé un PC, bim, pour que les, pour les squads de cibleurs elle réussissent son action de ciblage sur un 2, et puissent rebouger d'un mouvement normal juste après l'avoir fait. C'est pété du tout. Oh, et en début de phase de tir, un autre PC. Oh craqué. Pour que les squads bodyguards de Battlesuit puissent rebouger d'un mouvement de 6 après avoir tiré. En fait, on va venir se replier gentiment ici pour ne pas perdre des, des, des, des squads importantes. Le Tom Pff, Voilà, le strike and fade qu'on aime bien avec mon commandeur très Colstar, qui est là et qui ne bougera jamais au cœur de la table, au cœur de l'action. Je, je reste sans vous. Voilà, donc les actions je des marqueurs. Il y en aura 4 qui vont venir sur l'escouade de commando qui est ici. Je balance les dés. Voilà, tout passe. Donc ils seront à 4 marquages laser, ce qui sera bien suffisant. 6 autres sur Gazgul. Oh, voilà, il sera à 5. Euh, celui-là qui bon. euh, Non. Ah, mais celui-là c'est 4, c'est pour ah, marquer. 4. Les... Voilà. Voilà. Voilà. voilà. Un, un peu d'hygiène. Voilà, euh, on, on commence déjà à dévaloriser l'auto. <rire> hop. Donc la première escouade de croûte va tirer. Sachant que les Krouts, euh, à part en jouant le 7 d'Alit, ne peuvent pas bénéficier des marquages laser. Ok, donc on a dit, sur l'escouade de croûte qui va tirer euh, ils ont un tir rapide 1 à 24 pouces donc comme ils sont largement à une portée ça passe à 2 et euh, ils touchent à 4 plus et on voit ce qui se passe derrière pas de rire d'aucune sorte celui là était bon hop. force 4 en du 5 c'est ça simplement reroll des 1 puisque premier tour de mon cas et c'est l'unité éligible la plus proche sur laquelle je tire 1 1 hop oh, ben, oh, c'est pas mal bon c'est pas, là, c est c est pas un bon, ça ouais ah bah, voilà euh, c'est ouais, pas, bah... oh, ouais, pas dégueu c'est pas trop ça c'est pas trop dieu, dieu hein. pa-1 parce que premier tour de mon cas et que euh, bah, j'ai pas de sauvegarde Ah, <rire> ah bon bah ça. Bah, non. et ils sont combien 1 hein 2 3 4 5 6 et bah tu les as tués parce que c'est assez pédé. sérieusement bah, euh, ouais, tu les as tués et les squads donc euh, de, de commando c'est ça qui saute c'est ça et je leur remercie d'avoir tué au tir d'ailleurs eh bah j'ai bien fait de bah ouais du coup je pensais pas que je pensais justement pouvoir les tuer au au corps à corps et euh, activer non. le stratagème tôt enfin de croûte ah, permettant d'avoir un philopelle à 5 points ah, bah, je voulais pas que tu me au corps à corps mais que tu tues bah tues heureusement que j'ai posé tue. un pied sur l'objectif parce que sinon j'aurais pu ne pas le prendre ouais comme un, comme un idiot euh, l'escouette de battlesuit qui est là va tirer avec ses deux fusils à plasma froid dans la kill -rig, sachant que ce sont les seuls qui l'ont apporté euh. pas de mots clés vol sur la kill -rig. bah si non c'est l'ingénie du wargame sait jamais euh, du coup, touche à 4+, pas de reroll. Voilà, c'est stable, hein de, de quoi on parle Bon, il y a une reroll grâce au 7 taux. Voilà. Ça va j'aime bien si j'ai... Force 8, en du... 15. En du 8. En du 8, c'est sur du 4+. Une blesse. Bien moins qu'à la Magic 6 plus 1. Ah, la y 6 1, vu Ah non, non 3 des Les broadside qui sont ici vont mettre leur SMS dans les squads de boys, c'est ça C'est du commando, ça. Des commandos qui est là, pour essayer de clean Exactement. un maximum la table sur le côté droit, et me laisser tout oui, un couloir oui. de libre, potentiellement pour m'y décaler euh, en fonction de sa wag Donc, ils vont toucher à 3+, euh, 3+, ils ont bien la révolte D1, puisque mais mon commandeur est à 9 pouces 2, et que c'est une unité base. Hop, reroll D1, super donc on vient tous les deux. Euh, on a discuté avant la partie, parce que les SMS ont cette particularité. Euh, c'est des commandos, c'est ça Oui, mais ils sont pas dans le couvert de toute façon. Ah ils sont pas dans le couvert, donc voilà. Mmh. Donc on a dit force 5 en du 5 En du 5 c'est le Sur 4. du 4 plus, Ils sont morts. Et les ouais, ouais, bah, sont euh, morts. J'ai 7 PV, il y a l'air d'en avoir plus que 7. Donc ils sont morts. Sachant que j'avais le droit à une reroll du 7 taux, mais très bien. C'est stable le tour. C'est stable. stable. C'est stable. On continue avec cette même unité avec les deux tirs de gros canons Allez, sur gaz ultra Alors ça, ça va être encore plus stable je pense ça va être encore plus, ça, ça être tout plus stable <rire> on est toujours sur du 3 plus bah, c'est très très stable <rire> <rire> force 9 ça, alors, ça baisse bien hein, 3 plus bah, je vais utiliser du coup la reroll du 7 taux ah bah. sur la blesse que je n'ai pas encore utilisé ah bah oui 4 blesses euh, bah, sur la Alors, alors il, il a fait un magic 5 plus est ce que moi je vais faire une magic 4 plus non. Oh. Donc je prends mes 4 PV. Euh, oui, largement, puisque c'est euh, oui, beaucoup de PV. Je prends mes 4 PV. Hop, on continue. On ne pas, on fait faiblit pas, c'est plutôt très bien. Et bien, le long strike, il va... Euh, il va faire quoi il, faire... il va mettre... Euh... Je crois qu'il va tout bien mettre, bien. en fait, dans la, dans la carriole. Même les SMS, histoire de dire... Euh... La carriole qui est... Ici. Le kilirique, Le, le, Kyrig, le Kyrig, pardon. Ouais. Là, il y a une carriole, là, il y a une carriole. Ouais. Donc on va commencer par le gros tir de gros canon, il y aura un vu. Donc, touche sur du 3 plus. Yes! Oh. Et eh ben Long Strike a une attitude à lui qui lui permet de reroll un jeu de touche. Oh shit, merde! Donc, on va lancer! Yeah. penser rien que pour oh, yes. Merde! Ensuite, Bless, Force 14. Bah, 2 de plus. De toute façon, j'avais plus un Bless grâce à Long Strike. Et là, par exemple, je pourrais utiliser ma reroll du 7 taux. C'est inutile. Donc, on a dit au niveau des dégâts, c'est 6 flat plus des 3 Donc, du coup. Ouais c'est Plus 3 BM, ça, ça fait 10 PV là. Il en, reste... en reste 6 là. Bah du coup je vais mettre un PC pour relancer ça. Essayer un... de faire un peu plus. Parce que ça peut se jouer à ça. C'est pas mal. Il fallait faire ça avant <rire> pour la touche. <rire> <rire> Le 2 reroll 2, c'est même pas drôle. <rire> oui bah il fallait Et faire ensuite, ça bah, 8... Du coup je prends quand même 10 PV dans, dans la, la <rire> Et ensuite les USMS touche à 3, pas dans les rolls. Alors, ce qu est... Est... Alors, ça fait Parce qu'il est. Parce que de pareil, pas, oui. tout d'un coup. Ah ça, ça fait.. Ouais. Ensuite, je serais, devrais me laisser à 5, plus, mais en fait 4, 5, plus, 5, 4 puisque plus 1 contre les véhicules. On mourra Et pas aujourd'hui. Utilisé... Ah bah non, je l'ai déjà. Non, j'ai pu utiliser ma du 7 taux. Je utilisé maintenant. Euh, si, si tu as... Non, c'est l'attitude en... spéciale de Long strike que j'ai utilisé. Il peut lui, nativement. Ah, mais ah non, mais c'est par figurine Ah ah, quand tu as un peu de tir. Ah, bah. oui, oui, oui. Oh oui, <rire> ah oui, oui. Mais c'est mieux. Allez, allez, tu baisses à 3 Euh, à 4, pardon. 4. Il y a une PA là-dessus. PA moins 1 seulement. Bah si j'ai fait plus, hein. Bon, c'est facile, le 4 plus, regardez. Bon, presque. Allez, un petit PV. Euh, du coup, j'ai perdu 11 PV au total. Ça fait 11... Moi, je suis content d'avoir King quand même tout ce côté-là. Maintenant, je 3. vais... <rire> ça suffit. Je vais faire les mouvements post-phase <rire> de tir à savoir les battlesuits et euh, les squads de Pathfinder qui est là. On te laisse faire ça et on te retrouve juste après. Juste après. Euh, donc, fin de ton strike and fade, comme on pourrait le Final nommer. Du strike and fade. les battlesuits sont passés d'ici à ici. Donc, c'était ouais. les gardes du corps. Ils ils et les, les passwinders sont revenus se mettre derrière l'occultant, et ils ont un peu trébuché en joint. Et lui, c'est celui qui euh, s'envole quand je le charge. Et oui, celui du c'est ah qu là celui là là qui là là s'envole au moment où il est chargé. Mais il ne aucune opportunité de venir lui faire des calards. Voilà. Man. Et en plus, ça bloque ta phase de mouvement pour d'éventuels advances de folie ou autre avec tes euh, personnage. Tout à fait. Voilà. Euh, ce qui t'amène donc à la fin à la de, fin de ton tour 1 de tir et, et à à la la fin pas de fin combat. Mon... Tu charges pas Non, je n'essaie pas de voilà. changer. Il, il était trop long. On n'a pas tous une Ah, bah oui. ah bah oui, aurais pu charger, mais <rire> ça. Et du coup, <rire> fin de ton tour, tour du 1. Coup. Coup. Du coup, de go. Donc euh, phase de commandement de ton tour 1, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Hugo Je prends une grande inspiration <rire> et je vais pas déclarer ma wag. premièrement. Euh, pourquoi j'ai réfléchi En fait, potentiellement, je pourrais peut-être aller chercher les crises là avec mes, comment dire, mes truck boys en venant ici, en débarquant, en bougeant et en payant PC pour que j'ignore le modificateur de charge. Sauf que euh, ça conditionne mon advance de 1. C'est-à-dire que si je fais un advance à 1, ça me fait une charge à 8 euh, ou ouais, à 8 ou 9 euh, reroll. et euh, bah non c'est pas terrible. Et que euh, du coup si j'arrête, euh, bah, ça, ça m'embête beaucoup. En plus je pourrais, je pense, pas le retirer de l'objectif là. Donc je préfère attendre un petit peu. Là je peux aussi bouger Gascul en faisant une advance, charger lui pour qu'il se barre histoire de, de faire partir et, et amener aussi un autre pack de Meganobs ici pour qu'il contourne et qu'il charge ici. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il faut que je fasse une advance à 5 pour me retrouver ici à un pouce de lui. Et ça me met sur une charge à 8. Donc euh, charge à 8, faut pas se baser dessus. En général, ça, <rire> même, même, même si ouais, enfin, River, en général, ça passe pas. Dur. Et puis si je me retrouve avec 9 méganobs devant, j'ai pas trop envie que ça se passe comme ça. Donc non, je vais tampon un petit peu. Je planté mes bannières ici. Euh, là j'ai bien aimé choper les croûtes, mais ils sont un petit peu loin. Donc en fait je pourrais pas mettre mon objectif qui consiste à tu limiter au close à ce tour-ci. Parce que là, es bien, si mais tu me pas ici, je pourrais charger le, le charger et le tuer. Donc je vais faire du positionnement, mettre mes bannières, euh, me poser sur les objectifs pour éviter qu'ils m'en dérangent trop vite. Puis après au prochain tour, je devrais quand même y rentrer dedans avec ce qui me reste. <rire> C'est bien la question, qu'est-ce qui va me rester puis du coup on va se retrouver pour ma phase de mouvement. Enfin pour la fin de ma phase de mouvement. Plutôt. On se retrouve juste après. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement, euh, c'était très compliqué parce qu'il met quand même une grosse pression. Alors pour commencer l'ordre pour euh, dérouler après dans ce sens là. J'ai bougé avec Kirig ici. J'ai longuement hésité à la laisser là ou alors bouger un petit peu Mais en fait la question, enfin le problème c'est que si je bouge pas je pourrais jamais chercher ici. Et j'ai quand même domination, il faut que j'aille contester un petit peu les objectifs. Je pourrais pas le faire maintenant. Mais c'est très bien que je fasse plus tard, parce qu'il va m'aider tout, c'est quasiment sûr. Et que euh, j'ai un contre-close qui puisse aller répondre. Quoi. Euh, ici, je me suis posé avec les stand boys, j'ai mis une bannière. Macari est venu ici aussi, pour les aider dans leur quête. Il y a une envie à deux, donc normalement, il ne devrait pas trop mourir. J'ai planté une bannière avec les boys ici, qui sont mis assez loin des SMS des Broadside. J'ai avancé Gascule ici, j'aurais pu me mettre ici pour le poser, le faire tanker sur l'objectif, c'est-à-dire qu'en fait s'il se mettait là, lui il aurait pu vraiment reculer, comment dire, à outrange gascule. Je me suis, il est là, certes il va se prendre ses 4 PV, là j'aurais peut-être plus l'objectif, à part s'il détruit que je débarque correctement, mais bon, c'est pas grave que là il y a quand même un. Voilà, il est dégagé, il peut monter, il aura, je pense, une phase de close. J'ai fait une belle advance avec mes trucks euh, camionneurs qui sont tous les deux posés ici. Donc on s'est mis d'accord avec mon adversaire pour qu'en fait les broadside puissent pas... Enfin, euh, il n'y a, a pas de ligne de vue en fait, entre les deux ici. Donc, strike ne peut pas non plus tirer. Euh, quoi d'autre J'ai fait bouger les commandos ici qui ont une charge à 9 sur les crisis. roll. si j'arrive à les cliquer, ça pourrait être rigolo. J'ai pas bougé ma Kirig ici. Elle s'est mise quand même néanmoins à 3 pouces l'objectif euh, là ce qui fait que quand je débarque je serai quand même sur l'objectif enfin s'il si m'a détruit euh, là j'ai bougé les standboy qui ont planté une bannière ici alors petite chose euh, assez intéressante c'est qu'en fait je me suis mis juste devant pour qu'en fait euh, par exemple avec ses routes s'il veut venir me compter contester l'objectif là ou me retirer une bannière il faudra forcément qu'il vienne me chercher au close ou alors qu'il fasse un fair and fight avec ses crises pour m'a retirer parce qu'en fait il ne peut pas venir Ici juste devant vu qu'il y aura les un pouce et qu'en fait il peut pas rentrer dans l'objectif pour le contester donc c'est aussi un truc qu'on peut faire contre certaines armées qui peuvent nous, nous détruire au tir euh, je vais faire un smile dans lui pour potentiellement essayer de, de défoncer ça serait rigolo donc smile qui passe à 5 je vais lancer les dé si, si tu vois ça va être un smile critique pas du tout ça fait 5 euh, ça, voilà, ça, ça fait des 3 bm ça, ça fait 1 bm de 1 façon, BM. je n'ai donc je prends mon des 3 bm euh, du coup ça me permet par contre euh, d'avoir des trois touches automatiques avec mon canon laser d'amortitude et puis voilà c'est sympa phase de tir du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un pc pour faire un obus trembleter sur les brotettes qui sont là je vais mettre mon flammeur enfin mon, mon canon laser enfin euh, ma touche auto dans le commandeur parce que c'est porté 24 pouces et on va voir ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. <rire> voyons ce qui se passe. Ouais, voyons. Euh, par contre, comme je suis un mec super fluff qui est de matos, je vais sortir une petite carte. Allez, si je fais une touche sur tes broadside tu as mouvement divisé par deux. Ok. T'as moins de advent, et moins de la charge. Très bien. Ça me coûte un PC, du coup je vais retenir. tout de suite. Je t'ai à 8, je repasse à 7. Je te fais des trois euh, des six touches un enfin, des six tirs tu as combien de figurines dans la 6 3 minimum 3 parce que c'est du blast c'est très très fort euh, non non les drones comptent pas c'est pour attrition unité dans le... ah dans si, des des si ça compte du Alors coup oui oui oui bien sûr ça fait des tirs j'ai fait une touche je te mets donc l'obus minimum 3 donc ça fait 4 ça par contre j'utiliserai éventuellement une relance si si je fais je vais juste faire une touche on en fait deux. Donc tu es au but rembourbé. Je fais quand même mes blessures, c'est force 6. On en fait une. une. PA-1. PA-1 pour 2 euh, dégâts. Euh, ben, A3. Voilà, ouais. c'est fantastique. Tu ah es bon, donc au but rembourbé. Je vais faire mon D3 touche auto du coup dans lui. 3 touches, ça c'est fantastique. Bon ça va du 3 ⁇ PA-3. Donc le premier, ça ne passe pas. Le deuxième, ah il a moins un hit en plus, ça touche auto. Ah okay. ouais. <rire> alors Auto à moins 1 ça fait auto quand même <rire> le deuxième il blesse et le troisième il blesse également ça fait donc deux blessures à faire 3 ok il 3 pour, pour -6, des gars. c'était bien une heure du 5 pour décider les gars -6, des ouais. et okay. bah, il a sa 4 plus un vu donc on va voir ce que ça donne non oh, il, il est tranquille le Goldstar. il veut pas ça va a tirer je vais faire tirer celle ci avec son euh, nos but aussi du coup il n'y aura pas strata euh, ça va aller dans les crises qui sont là donc c'est des sitir qui fort très très fort et qui rigue bon euh, ça touche à 5 par contre 2 touches force 6 du 5 c'est du 3 et 3 3 moins 1 pour le 1 bah, je vais le mettre sur celle qui a l'exo armure euh, donc à 2 moins 1 à 3 pas mal et dégâts dégâts 8 <rire> dégâts 2 Dégâts 2, j'ai deux, bah deux open, du coup. Euh, oui. Merci. Merci. Sur du 5 plus. Un ah, Du coup, j'ai ma phase de charge à faire. Je vais tenter ma charge à 9 free roll sur eux. Ok. Ils sont mis euh, cachés pour pas qu'ils Suspense. Mis... Du coup, bah, je vais mettre un PC pour que t'aies moins 2 à ta distance de charge. C'est chier. Ah, il a fait un gros 10. Ouais, c'est Oh. Oh. Ah. Ah. Il se prend des pieds ah. dans le décor, il tombe ah, pas. J'aurais pu coup. dépenser mes PC pour, euh, comment dire, pour ignorer Maus, mais bon. C'est vrai, que ça serait passé, mais ouais, c'était difficile pas. de mettre un PC. Ouais, c est, c est, Sachant que tu ne vas sharpie. pas en gagner aussi facilement que moi, c'est vrai que ça fait dur. Là. Ok, ok, euh, ça va faire mon tour, du coup. Donc, il fait que de toute façon, tout de suite, à mon tour 2 de... mmh. Donc, euh, début de ton tour 2.. De... Euh, de, comme de coutume face de co, le PC, PC. élémentaire on, on passe est à content. 5 PC c'est ça on passe à 5 PC très bien tout de suite euh, devant vos yeux ébahis je vais tenter euh, les invocations élémentaires euh, de l'Étéré pour le regagner premier. le PC sur du 2+. c'est un 6 ça. et pour ah. mettre le finno pain à 5 plus, pareil sur les squads de Battle battlesuit comme tout à l'heure voilà un 3 un 3 on est content donc ça passe donc t'as un PC en plus t'as un 6 donc c'est ça je remonte à 6 PC ça c'est très très très fort. Fort bien. Very, very, fort. very fort. Ce qui va se passer c'est que le commander Callstar, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je pas besoin de le faire, euh, il va mettre une advance auto à 8. Enfin, c'est pas une advance auto du coup, il va rajouter 8 au mouvement sur les squads de Battlesuit qui est là au moment de sa phase de mouvement, S'ils advance. Ils vont reprendre un coup d'objectif sécure. Euh, par le commandeur euh, qui est caché derrière le l'enforceur qui, le qui est caché derrière c'est ça et, euh, et pour l'instant c'est déjà très bien, Je n'ai pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus pour le moment euh, fin de ta phase de commandement qu'en est-il de ton scoring du coup, parce que tu as marqué des points oui, alors, au niveau de la phase de co vu que je tenais trois objectifs mais pas plus que mon adversaire j'ai marquais 8 points de victoire c'est bon, phase de commandement, c'est bon. Okay. Donc, euh, fin de phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après avoir justement un petit peu assaini ce côté droit de la table, j'ai déporté quasiment toute mon armée pour la polariser vers la droite. Ce qui fait que même avec un T2 ou un il sera quand même assez loin des distances de charge, notamment avec ces véhicules qui sont ici, ce qui vont devoir se l'allommer entre les décors. Donc, euh, voilà, il se passe pas mal de choses, on est content. À la fin de phase de mou, j'ai utilisé un PC... Pour que mes marqueurs laser passent sur un 2 et avoir un mouvement normal avec les la strike team et au début de ma phase de tir je vais mettre un pc as parlé du petit là. Oh oui t'inquiète je, je, je suis non, toujours bon, au non. début ça, ça le stress c'est bon, ah, pour ça et je vais mettre un pc pour pouvoir rebouger avec après avoir tiré avec cette escouade de battle suit ici qui sont les battles de bodyguard comme ce que tu as fait au tour précédent exactement ce que j'ai fait au tour précédent et effectivement ici le Call star qui était positionné en milieu de table ici est venu se mettre au milieu euh, de la Killrig et de son escouade de boys non seulement pour laver le pack de boys comme ça il pourra pas mettre son comment dire son sa bannière à ce moment là comme je suis derrière l'occultant si il me charge je pourrais refaire un mouvement normal de x euh et là encore s'il veut venir me le chercher une fois qu'il sera caché euh, ici eh bien, il devra mettre beaucoup de ressources donc là on polarise vraiment loin de ses ressources à forte mobilité donc début de la phase de tir euh, justement on va commencer par le commandeur colstar pour voir à quel point ça se passe bien de son côté <rire> euh, du coup on a dit le commandeur colstar qui est là va mettre son canon sur dans euh, l'escouade de boys qui est juste devant lui, lui. Euh, il va mettre son son éclateur à fusion et son fusil à plasma froid dans la kill rig qui est juste à côté okay. on est parti pour l'aider bon, c'est parti pour quel tir ici là le canon surcavancé euh, ça c'est le canon surcavancé. touche à 2+, je vais faire... non je vais laisser comme ça et ça c'est l'éclateur à fusion sur la kill rig touché et le fusil à plasma froid touché aussi, tout a touché c'est formidable on va faire les blesses maintenant sur le pack de boys. Tu penses combien euh, 5. 5. Voilà, donc Et sur oui, du 4 plus 1 puisque le deuxième bon tour. Coup. Hop. C'est ah, nul. C'est euh, Je vais en relancer une du 7 taux, parce que c'est important de les sécher eux quand même. Hop, hop, hop. Donc, ensuite, euh, la blesse de l'éclatant fusion sur le 4 plus. Euh, voilà, c'est un enfin, gros de 6. Là. Et ensuite, le fusil à plasma froid. Il a 3 à chaque fois. Euh, ça c'est D6 plus 2 et ça c'est oh, ah, je... la 3. On a dans la avec des boys Bon, BA moins 2, ils ont pas de veut 6 du truc qui... qui fait mal Non. BA vous Il y a moins 5 du coup parce que deuxième tour de mon cœur... Le fusil. Non. Et et bah D6 plus 2 sur le... Oh. Ça fait <rire> 8 et 3, 9. 9 dégâts gratos comme ça et, et du coup 4 euh, morts sur euh, les poils. 9 et 3, donc elle a 12. Donc ouais. euh, petite euh, mise au point d'après-tir de, de, de la Cold Star. La, la colstar, bah, elle a séché du coup voilà. la, la, 4, la la fait 4 morts ici et, et, 12, le... PV, et la... 12 PV, <rire> et la... 12 PV. 12 <rire> PV sur, sur les caves. Full touche, full bless, full dégât. La fiabilité là, du, du setto, on la sent bien. Donc ensuite, je vais tirer avec la Ghost Kill qui est arrivée en fond de cours grâce à son stratagème de folie euh, je vais tirer avec son gros canon paradoxalement sur les boys les 6 tirs sur les boys et je vais mettre ses petits tirs de sulfatation dans la la kill rig elle a encore 4 pv donc tu me feras plaisir de ne pas les tuer s'il te plaît ah bah, de toute façon elle mourra des hein. Mais bon, Mais c'est juste différence. pour ne pas perdre les tirs en l'occurrence donc euh, le gros canon sur les boys sur du 4 je vais mettre tout de suite là dedans la re-roll du 7 taux, et non. Ensuite, sur du 4 sur la kill rig, pas de, plus de reroll. On va commencer par la blesse sur la kill rig qui est à 5, pas de reroll parce que beaucoup trop loin. Et les blesses force euh, bah sur du 3, pas de reroll parce que trop loin. Ouf, pour un PC, je vais en reroll 1, me passant à 3. Voilà, trois morts comme ça, et une sauvegarde à faire PA 0. Sauvegarde, PA à combien 0. Oh, c'est oh, tankier Ah ouais. c'est tankier, ah, ça ah, manque mais... ta Les canons d'induction. Bah, du coup, tant qu'on est là, on va finir la kill rig. Donc, on a dit, j'utilise un pion de marqueur laser sur la kill rig pour que l'escouade de battlesuit de fond de touche à 3+. Au final, euh, ça, c'est le plasma froid, et ça, c'est le cyclo-raser à ion en surchauffe. Oh la vache Top départ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 Ouais, ouais, ça fait quand même beaucoup. Euh, J'avais pas la meilleure dame parce que je suis c à. Beaucoup là. C'est à pa, PA -2 moins donc plus... c'est à dire qu'il faut que. Euh, pa 2 seulement sur ça. Sur ça. Et pa moins euh, ah, ça C'est un souhait. Donc là c'est du 5 plus. Voilà, ça règle l'histoire et c'est du à l'explosion Est-ce qu'elle explose. Ah ça ce serait -ce très marrant. marrant. Ah, ah tu ah, me déçois. Ah, tu me déçois. Alors du coup ma Kirik euh, euh, est morte. Hein. Elle n'a pas explosé, ce qui euh, a mon plus grand désespoir j'ai débarqué les boys, j'ai aucun mort euh, quand il débarquement. En débarquant, je me suis mis à plus de 30 pouces des SMS. Il euh, y a que je sais pas s'il me voit. Mais je sais pas si c'est à plus grande cible eux. Ouais, je vois toujours. toujours. Je me suis mis un petit peu proche. De toute façon, elles, elles ont tiré, donc je pourrais pas me prendre les tirs d'ici. Ça, ça a tiré, ça, ça a tiré. J'ai juste ces crisis-là. Et celles qui sont là, mais bon, ils ne me voient pas. Donc, euh, bah tant mieux, ils sont sécurs. Les croûtes vont tirer oui. tout ce qu'ils ont dans les shock boys. Les coquins sont là. Exactement. Ok, c'est parti. Touches. Il, y encore, ah. il y a encore 6 PV. Ah, on se rappelle plus. des 6 PV qui l'a fait. Ah Ah, il y a des as. Ah J'aime bien, moi. Ça, c'est mieux pour mon adversaire. Bon, sur du 4+, c'est en fait. bon, ça. Va, ouais. Hop. Ensuite, force 4 en du 5. Ah, ouais, ça tente. Laisse à, à ah, Custodes. C'est Mon endurance que Custodes pas à se voir. Hein. Par contre, je suis à 12, donc j'ai la ré des as. À la place. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, allez, allez, PS, PS0. PS, euh, PS0. J'ai une Magic 6 plus, un super t-shirt. oui. Ça pas, trois points. Euh, les bretelles vont mettre leur tir de très gros canons oh, non, non. dans euh, Gascule qui est là. Que gaz. Et ils vont mettre euh, leur tir de SMS sur les commandos, sur les commandos euh, qui sont là. Sur les commandos Okay. Alors, on commence par les tirs de gros canons bien sûr j'utilise un marqueur light donc je toucherai à 3 plus hop je vais faire une reroll du 7 voilà bon je pense que Gascu va prendre ses 4 pv je pense aussi en tout et tout français il blesse à 3 pas de reroll. Okay, 3 bm en plus euh, sur la bm 30, une euh, faut euh, juste euh, en rater une Ensuite les tiers de SMS dans les Shock Boys. Les SMS. Voilà, je, enfin, je les, aussi un euh, marqueur Light non, dans les Commandos. Ça c'est les Shock oh. Boys. Ah c'est ça. Ah, ah c'était euh, pas la non, sur Ah pardon, ouais, oui, oui oui les Commandos pardon. Oui, je, je, je fatigue, je fatigue. Voilà. Il n'y a ouais. plus de reroll parce que d'abord. Ça, oui, ça touche sur du 4+. Cette fois-ci parce que justement il n'y a pas les marqueurs light, Ce qui est un très cool. beau jet. Ah oui c'est joli c'est joli. un peu trop. Blesse à 5. A 4 hein, tu 5. Je le à 4. Oui, c'est ce que je dis quoi dit je le à 5. Euh oui non, je laisse à 4. De toute façon ça ne change absolument bon bon bon bon bon bon bon bon rien. Il euh, des malusions. Il y moins de Voilà, c'est un jet très coquin. Spécial dédicace à Netblitz. Salut copains. Et Rip. Non, je vais du coup mettre tous les tirs de long strike là-dedans les SMS mais surtout je vais utiliser un PC ah, pour, faire les... pour transformer son arme qui est une euh, un seul tir en nombre de jets par figurine de l'unité ennemie et, et sur de la 4+, ce sera une BM. Donc on commence par ça. n'ai pas tout compris mais okay. <rire> En gros, au lieu de faire non. un seul tir de gros canon, je jette autant de dés qu'il se... y a de figurines dans l'unité. Okay. Sur du 4+, c'est oh, une un BM. Tir dispersé, un tir dispersé, c'est ça. Donc sur 4+, c'est une, une BM. Parti pour la dispersion. Oh putain. Voilà. Oh dieu odieux. Et il restait les tirs de SMS derrière donc il y a déjà quatre morts. Euh, oui, c'est un, un PV je Il y a un PV mais deux sur une donc le quatre ouais. oh. et, et blesse oh a ah. ah. toujours moins un hein. ah. le poisson est odieux. Bah je suis mort. <rire> Comment ah, moi, te c dire C'est des chocs ah, balles il, euh, et... il est très indécent il est Très indécent ah. le, le poisson. Et eh ben fin de ma phase de tir, du coup, qui va finaliser mon tour. Enfin, du tour c est, c est, un est excellent est tour. C'est bien. Ah, un un peu, peu trop excellent. On va se dire un tour. La... Je, je, vais un à ça. je vais répondre à ça. Un excellent tour. Tu pas un fire and fade à faire ici avec ah, Si, si, je vais faire les fire and fade. Et en termes de scoring, pendant que je fais ça, j'ai deux unités dans ta zone de déploiement. Ça va pas durer. Donc je vais mettre quatre points de durer. Cumulé au 8 que j'avais Ça va pas durer. Ah, ah, va pas durer. <rire> Et au niveau des personnages, on comptera un peu à la fin ce que j'ai tué, etc là je viens déjà de tuer un perso donc on, on a un moral vrai. à faire oui. je, je vais se faire des fire and fade après moi ouais. je verrai ouais. comment j'organise pour mon moral, ouais, pour ton moral euh... au niveau des PC, ouais, et tu, ah, tu vois ben je, je vois okay. qui je vais immuniser ça dépend on, on de voit ça après alors fin de ton strike and fade on va dire exactement oh. donc <rire> euh, à bouge donc il faut trop strike se retourner retournés un peu en arrière cela c'est ça et bah même coup qu'avant oui ils sont allés se planquer ici C'est, je pense être un pattern qui se met en place oui oui donc, des début de ta phase de commandement, tu marques 4 points. Je marque 4 points, j'ai trois points de bannière, je lance ma wag, et là, on va commencer à répondre 3 points de bannière, du coup Et 3 oui. points de bannière, oui. Euh... Tu lances ta wag. Qu Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça induit de lancer cette wag Ma wag. Euh, du coup, ça me permet d'advance et de charger, mm -hmm. ça me permet d'avoir aussi plus une attaque l'attaque. charges, c'est chargé juste avec ce qui est base et personnage. C'est-à-dire tout ce qui me reste, presque. Donc bon, je vais courir très vite, j'espère. Je vais rentrer dedans comme il faut. J'espère. Parce qu'il fait Mario, il fait Mario. Et je vais je pas de rien, Je lui mettre des baffes. Il fait le saut. Non, voilà, ça, ça, t es, t es je vais l'arrêter la la un petit peu. Il va se mettre, il va se prendre des baffes. Donc on peut passer à ta phase de mouvement. On, peut ça, on peut passer à la phase de mouvement. On se retrouve après. Fin de ta phase de mouvement. Il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce que tu peux plein dire Là c'est un show. J'ai fait des choses avec mon corps. Alors là, du coup, j'ai fait une advance. Tu à un que j'ai essayé de ne pas relancer donc là ça me, ça me l'offre une charge à 6 sur écroute potentiellement à 4 ici si euh, s'y met son malus Gascu a fait une balle advance, donc il s'est mis là il y a une charge à 7 à faire sur écroute là j'ai fait avancer mon truck euh, truck boy il a débarqué il a débarqué son petit, euh, son petit comité qui ont fait des bonnes advances, donc à 5 et à 6 à 10, 5 6. 5 et 6 ouais. voilà donc je me suis mis devant le but en fait c'est de charger son commandeur et ses mecs qui sont là enfin les, les, les cibleurs je normalement je je devrais tuer je en tue beaucoup et surtout c'est de cliquer les crises enfin les broadside surtout éventuellement les crises aussi euh, là je me suis mis sur objectif pour reprendre. prendre ma carrière est resté dessus là je suis aussi dessus La avec s'est mise dessus elle a une ligne de vue et une portée à 24 sur le commandeur pour éventuellement tenter de le de, de, de défoncer un hein, tout simplement et puis euh, voilà donc ça m'assure au moins la domination j'en ai quatre plus que lui j'ai également les trois points de bannière. Euh, là, le but, c'est de rentrer un petit peu dedans. J'ai conservé aussi un truc ici pour. Euh, comment dire J'ai encore une petite ressource. Là, les boys sont encore embarqués. Les trois qui sont là, restent là. Ils sont bien, ils sont contents d'être là. Euh, euh, phase de tir. Alors, euh, la Kyrie, elle va tout mettre dans lui pour essayer de désinguer. La Kyrie sur le Callstar. C'est ça. Donc, euh, ce qu'on dit tout, c'est surtout le euh, la touche auto qui m'intéresse. J'ai pas manifesté de spell. Donc, euh, donc donc Donc bah je vais essayer d'y mettre une blesse hein. Beso. Une blesse. Enfin euh, c'est. C'est ouais. une arvue. Une AVA4. C'est ça. Ok. T'as combien de P. Euh, il m'en reste de 6. Oh putain Le 6 magique C'est un des dégâts <rire> Allez pour Gork Oh putain <rire> On <rire> parlait de ma <rire> chance <rire> <eu> de la... <rire> Putain. Aïe aïe aïe bah du coup euh, c'était bon, une bah... save. Ouais, c'était une... une save. Bah écoute, je vais claquer mon système personnel pour avoir Finopen A4+. Mmh. Parce que Donc ça se passe comment ce truc là Tu fais euh... C'est euh, une fois par game entière après avoir raté un jet de save. C'est pour ça que j'avais plutôt peur que tu me tues à la BM. Bah je, je, je, je m'injecte un stimulant et là Finopen A4+. C'est bien parce que c'est après jet de save, c'est vrai. <rire> <Ouais. rire> <rire> on peut, on peut en <rire> te... Non, finalement <rire> ça rentre pas à ah bah Ouais truc. Alors là, là les gars Alors là, voilà voilà ça c'est collecteur voilà Tiens ça s'appelle un karma Ouais ma coaster tu peux pas la charger Et ah, pas pas, pas, moins, moins un hit étouffe. Oh là là là là Ouais ça apprendra à réussir tes invues juste avant là Je vais tous mes en flammes dans oh. les crisis il pourra tenter à 3, mais bon si j'arrive en tuer une. rigolo. C'est parti c'est la touche de... automatique. Ça fait 10, ça fait 11. C'est du 4 plus, tu fait -1. Ah là là là là, ça y est. Quand j'en CD, hein. Mm. Ah ça va. Va tout de suite. ça tu ah, pas le pas, ouais. pas seul hein, c'est du bon quoi, bon quoi, bon aussi, On est tout sur de la 3 plus. Tu as fini ta phase de tir Ah oui, j'ai proprement fini ma phase de tir. Ah c'est grandiose, c'est grandiose. Ah oui, c'est est fantastique. Est-ce il tire jamais il y a Advance mais non il ne pas tirer ça. Par contre on va faire ma phase de charge. voilà Je vais envoyer Gascule qui va charger Eprout. Ah, Gascule. Charge Eprout. Donc c'est une charge à 7 qui peut relancer nativement. Allez. Allez. Allez. Il même pas besoin. Autant s'envole pas. Il ne s'envole Il s'envole. Il C'est avec moi aussi. La, <rire> <C 'est rire> la, <rire> la stratwag Vous savez en <rire> fait il est tellement gentil qu'en fait je vais faire 11. Je vais me mettre ça. Et en fait, quand j'ai tué je pourrais me mettre à portée en engagement l'engagement vu qu'il s'est collé au mur. Il peut se prendre un café sur la route, c'est tout, c'est Donc, faut... Donc les crises devront tirer sur le et pas sur autre, sur quelqu'un d'autre. Ce qui me va parfaitement. Les storms, les... les trucs là, je sais pas combien, les boys, les boys ils vont, ils vont, vont charger les croûtes, j'avais une charge à 6 à bon faire. Sur les Donc sur les croûtes, on les appellera les croûtes. parce que ça va faire croutes. Ça va combien Charge à 6. Charge à 6. Sans, problème. Ça, sans, sans problème. problème. ça fait une charge à 7. Je vais ignorer avec le big boss donc j'ai payé un pc le big boss ignore Dans le big boss il est plus... modificateur de charge Et là avec ses cheveux alors, le que que Big ce que je boss ignore les modificateurs de ce que, que je vois est ce que je suis à plus de 3 ou pas donc tu je à 3 vous avez des voilà des vous avez 4 vous me chargez uniquement les post finder ok ben bah là pour le coup moi je mets le stratagème par pour que tu aies moins de c'est pas grave ça change pas mais c'est surtout pour que tu les moins un à la touche Ok ça marche, donc je ah fait 11 11 à la charge, moins 1 à la touche pour le pack de Dobbs. Est-ce euh, est -ce que, que tu vois le... Ouais, si tu plaît juste un petit, bah, petit écoute, sous. on les laisse là pour l'instant, mais on voit bien qu'ils sont cliqués et on sait que tu pouvais aller ça. loin. Donc voilà, ouais, si les charge à Parce en plus, 11, tu parfait. pouvais vraiment aller, euh, tu pouvais largement aller jusqu'au bout. Ah, hein. Je peux même aller chercher mon ouais. C'est ce que j'ai tant de regarder justement. Ah, on va se placer ça tranquillement et euh... on voit ça après. Alors du coup, fin de ma phase de charge, euh, c'était vraiment pas mal. J'ai fait une charge à 7, donc avec les boys qui ont qui a réussi. Le but, c'est bien entendu de complètement laver les croûtes avec et eux. Ensuite, eux, ils auront cliqué là, sachant qu'il ne peut pas se désengager et tirer. Le big boss, donc j'ai payé mon PC pour annuler euh, les malus. Je suis allé chercher le petit bonhomme ici, ça serait bien que je le tue. Les Meganobs, euh, ils ont eu un bonus de 2 à la charge avec les cibleurs, et en plus, de moins de 1 à la touche. Normalement, j'ai fait une charge à 11, ce qui fait au, avec au moins 2, 9. Et en fait, on a regardé, je, je me suis un petit peu étalé, il y aura tout le monde qui pourra taper les comment dirait, cibleurs. Et avec le pin, en fait, je me suis mis plus proche du dernier cibleur ici, ce qui fait qu'en fait, avec mon pin, je vais me rapprocher de lui. Et en fait, en me rapprochant de lui, je pourrais aussi me rapprocher du Hammer Rider. Ce qui fait qu'à la consolidation, je pourrais forcément aller engager le Hammer Rider, en Long Strike, quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi. Gascule étant eu a une grande charge, il va pouvoir aller engager les crises. Ils sont là. Hein. Je me suis mis un plus d'un pouce. Mais avec, euh, comment dire, euh, le pin, en fait, je vais tout simplement tourner comme ça pour rentrer cette fois-ci dans les 1 pouce. Sachant que les crises ne sont pas super OP. Donc, si. il pourra pas. Je les ai buffés à ma phase de Ah, blanc. Tu t'es mis super OP. Moi, tu as en combien t'en as 3 J'en ai 5. Derrière, t'en as 5, c'est pas grave parce que je serai super OP aussi là-dessus. Voilà. Euh, du coup, j'active gascule. 6 attaques, plus 1 avec son traceur de guerre, plus 1 avec la WAG. Il relance tout. Et, euh, comment dire, chaque jet de 6 fait une touche de plus. Donc, je vais prendre mes 6 dés et je vais les lancer. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je lance 1 ici. J'ai 1, 6, qui fait une touche de plus. je rentre juste ici. Bon, bah voilà, ça comprend ouais, Bienvenue, c'est ça. C'est ça. Ça va blesser à 2 plus, parce qu'il a force euh, beaucoup, force 12. <rire> contre beaucoup. Voilà, ouais, ça se fait 12. Allez, hop, oh, 4, 6. Euh... Eh bien, 8 morts J'ai du coup activé les boys. Et là, je vais payer un PC pour faire un engagement de 3 pouces supplémentaires, donc de 6 pouces. C'est que lui est plus proche de ce croûte-là. Faites en fait, ceux-là vont aller là. En fait, je vais m'étendre un petit peu. Je devrais laver les derniers croûtes. Je vais en mettre euh, quand il y a 5 sur objectif, enfin 6. Comme ça, avec Ascus, ça fera 6. Comme ça, il ne me reprendra pas objectif ici. Ici, il sera cliqué. Et je serai content. Voilà, donc, euh, alors donc Juste pour résumer, donc tu, tu as étendu tout ton pack de, de boys ici pour à ça. la fois aller impacter les, les crédits ici et, et mettre un maximum de monde sur l'objectif là euh, en ça. utilisant ton stratagème qui permet de piline euh, de 3 pouces en plus Supplémentaire. Ça, du coup je vais activer les trois qui sont engagés ici ils ont un fou de des touches à côté de gascule, donc je fais les jeunes noms, hein, ça devrait être suffisant fait un 6, ça fait une touche de plus ouais. il y a force euh, 5 force 6 force 7 voire même force 8 plus ça fait 4 tes 2, ça te tue c'est fini pour les côtes. salut les côtes, vous avez fait le job euh, je sais pas euh, mouvement de consolidation ou quoi que ce soit parce que j'en ai pas trop l'intérêt même pour bloquer ou pour faire quoi que ce soit donc euh, je vais activer mmh, mes méga ce qui s'est passé du coup c'est que là, en fait, celui qui était derrière, il s'est rapproché avec 3 pouces de lui, en rentrant dans les 1 pouces du hammerhead, ce qui fait qu'en fait, il est engagé. En faisant ça, je me suis mis, en fait, assez proche de eux, donc ceux-là, ils sont théoriquement en bas, mais il reste quand même à plus de 1 pouce d'écroute, vu qu'en fait, ces mm -hmm. socles de 25 mm font moins de 1 pouce, et que si je les tue, que je suis soclé, il est quand même engagé avec écroute, et potentiellement, il peut me faire mal. J'en ai pas envie. Donc, je mets à plus d'un pouce d'écroute, tout en engageant ici, puis je vais mettre des patates à 2 on va voir Il ce qu'il euh, a à faire. gros Chaque knobs a 4 attaques, vu que je suis en watt. 3 plus 4 1. 4, 4 fois 4, 16. 4 4, 16. Voilà, or c'est intelligent. Ils ont plus 1 pour toucher avec le boss qui a le mot-clé camionneur, vu qu'ils ont aussi le récupère, donc ils ont plus 1. Par contre, ils ont moins 1 avec les pinces et moins 1 encore avec son strat à 2 balles. C'est ça. Ce qui fait moins 2. Donc 1 à 4 plus. Je touche à 4 plus, du coup. Hop, hop. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. ça fait 4 5, ça fait 8 touches c'est fantastique, ce qui m'en ton moins 20 en plus moins hein. Ouais. je vais ça de plus du coup bah, euh, bah, Tout bon, ça de mort, non, je suppose ça, ça fait, ça fait 8 mort moins, ça peut à moins 3 voilà. ça fait mal 1, 3. moins 3 ouais, donc 8 morts donc on euh... j'active du coup mon big boss big Boss a 5 attaques de base et on gagne une avec son combien avec ça avec la wag ce qui en fait 6 avec son trait, dès qu'il rate une attaque, il, hein, bon, il mettre des côtés, il refera, enfin, il relancera l'attaque, par contre c'est cumulatif. Donc euh, potentiellement, il peut les tuer. Il est dégât à 3, il n'y a pas de lui il touche à deux Je fais donc 6 attaques. Il y a un as, deux as, donc j'ai à faire les attaques. Je te blesse à 2 tu ⁇ Pour ce 12 oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Genre près de deux attaques, je te laisse rater un c'est du dégâts 3 qui passe à dégâts 2 vu qu'il y a vu de 1. Alors déjà, dans tous les cas, je vais mettre mon dernier PC pour qu'il y ait un des shield drone qui prenne euh... oh. Là, par exemple c'est du centre. Et de la 4. Voilà. Ce qu'on PV, du coup moi j'ai fait deux as j'en fais deux attaques vu qu'il y avait euh, la 4, magique. Il y a tout qui touche et ça baisse à 2 Il y a tout qui baisse, c'est Il ne mourra pas. Ah. Eh bien écoute, on va s'activer. Euh, très très lourde phase tôt Il a tanké. Le combat des taux. Alors, le contre-close d'une violence sans nom. Le commandeur renforceur qui est là, enfin, il est va tout violent. mettre ses attaques de cac dans le vilain personnage. Les 4 attaques de Grand Cléonade, Et on va voir combien je fais d'attaques de, d de ah. flammeurs. D6 plus 2. Ça fait 5. 5 et 2, 7. Voilà, ai pris pile le bon nombre. Euh, donc tout ça, euh, full reroll, touche à 3 ⁇ Oh. Ah. Oh. oh. <rire> ah. J'ai en 6. Euh, blesse. <rire> blesse à... en du 5, je suppose. En du 6 quand même. En du 6. Eh ben, blesse à 3 pour le gantle au et blesse à 5 pour le flammeur. Yes. Full reroll uh... grâce au trait. Oh, dit... Et ben, bah... Les gens... Pour relancer. Ah, c'est très énergique. <rire> bah c'est pour motiver laine. C'est ultra sous stat quand même ce qui vient de se passer. Oui, ouais, on là, on se rend compte pas. en full reroll, sortir avec seulement 4 blesses. Euh, donc PA-2 pour ça et PA-4 Alors du coup. Non bah il est mort. Il serait, voilà, c est... Et en plus, il était ben, il bien mort. Les, les deux petites attaques des Pathfinder sur les. Bon là ça devrait rien se passer une reroll du 7 taux qui fonctionne aussi ok. Deux touches, force 3, en du 6. En du 5. Euh... En du 5, bah 5. Plus. Oui. Ah, <rire> bah, <rire> Une seule PS0. Il n'y a pas un pire Il n'y a pas de là. Vous êtes tellement mauvais avec les passender. Ensuite, par contre, les contres qui sont importants. Il va y avoir 15 attaques de Battlesuit sur Gaz Montaque. Non mais on se calme, voilà, c'est du 5, mais des fois sur les G énervés bah... comme ça par exemple ouais, ça, bon ça lui fera pas voler ses pv mais euh... Euh, une rival du 7 Non. Euh, force 5 en, en du 7. 7 en du en 7 5. donc sur du 5 plus mmh. 3 3 PA ne 0. mourra pas père PA 0 1 de plus c'est bon voilà oh, et par contre celle qui risque de faire plus de dégâts ah, les boys c'est dans les boys effectivement les trois battles du fond là bas sur du 5 plus à quoi ça sert de faire ce genre de jeu maintenant C'est pas les oh la la la Je voulais la la la réussir la la la. les finopen tout à l'heure moi Une C'est tôt. Force 5 en du 5 par contre 4. Plus. Sérieusement 5 PA0 Sérieusement <rire> C'est vrai que sur ce nombre d'attaques c'était fou oh, putain. Et bah ben voilà 5 morts ah, Et du coup ah, là ça va l'obliger à faire un vrai choix Parce qu'il avait ah, très ah, bien joué en jouant un cordon Mais là ça va être compliqué On pour voir ça Là la difficulté c'est que... Bah, enfin, ce qui reste sur l'objet, est-ce que... Euh... En fait c'est pas grave, je vais rester cliquer parce qu'en tous les cas j'ai quatre objectifs là. Donc euh, moi ça me va. Euh, j'ai donc cinq morts. En fait je, je vais... Euh, en fait si je retire 5. Genre comme ça... T'es plus super OP avec eux. Si je suis toujours super OP. Jusqu'à ma prochaine phase de cours. Et t'en as 3. qui fait que si je retire un mec là que je mets un PV sur le knobs. Ah tu peux faire ton cordon puisque tu es passé voilà. à 5. Euh, 7. Ouais. Bah on va faire tout de suite le moral, j'en ai perdu ah, ça. Pas, pas, juste pour le fun. Et trois attaques de long strike Attention le long strike oh, Ah ils ont un rôle 7 Non plus Un Moral ici Le moral 2, pardon Moral de 7, j'ai encore une knobs. De des knobs, allez c'est parti Bon bah dommage. 7 et 4, Euh, J'ai donc un mort. Bien, alors euh, fin de ta phase de morale. Bah, C'était un peu triste quand hein, même ce qui s'est passé. C'est malheureux. C'est très malheureux ce qui s'est passé. Hein, est est très, très malheureux. Il a petits boys là-bas. Là, ouais, là où il aurait dû en rester euh... quand même le double, mais bon, ouais. ça arrive. Ah, bah, C'est la loi de la jungle. Ouais. Attends, j'ai aussi un test de morale, pardon. Ah, oui, ah bah, oui t'es pas le en fait. pas donc, ça nous fait. Attention. 6. Ah. Ouais. ah, dommage, on a perdu le couteau rituel. Et après un 6, tu fais un 1 généralement. Allez. Le 1. Bah ben voilà, ben voilà. <rire> un Descent. il a été invoqué un phase de scoring euh, c'est stronghold, c'est ça c'est ça et trois points de bannière trois points de bannière donc ça fait un total de 3 et... Et, et 3 6 6 et peut-être parler du points. fait que du coup tu marques pas ton objectif et Tu cause de ouais. oui, c'est vraiment dommage parce que tu es plus au corps à corps mais comme tu as perdu ton ton méga boss c'est ouais, un peu dommage C'est bien malheureux sur un coup de... <rire> ouais, je me fais un peu troller par l'idée quand même. <rire> c'est vrai que c'est pas Ça sonne donc la fin du tour 2. On ça. On au tour 3. Début de oui. ton tour, tour 3. 3. Euh, donc tu as récupéré ton PC. Ça c'est bon. réglementaire. Dernier tour de, -de cap qui pourra me permettre d'advance. Enfin, c'est la stationnaire. <rire> si enfin. fort ce cas pour connaître. Euh, ce qui va se passer en fait à la phase de euh, commandement, mon commandeur qui est là va donner le super OP aux suit qui sont ici. Commander oh, qui Ici, pour là. Pour là, enfoiré qui n'est pas mort. <rire> je vais lancer euh, mes invocations élémentaires avec le commandeur Tau. Sur du 2. Est-ce que je regarde le PC oui. oui. Finopen à 5, sur les squads de Bodyguard Battlesuit Oui Oui Je t'ai mis le PC. Super, merci Grodebo bon et ensuite Longstrike va filer euh, à une escouade, enfin euh, au, bro au broadside, euh, le fait de pouvoir tirer comme ayant un marqueur laser. Et enfin, ce sera, tout. ce sera tout. Fin de la phase de commandement, début de la phase de mouvement, et là l'idée c'est de, de prendre la table, finir les grosses menaces pour euh, scorer à fond sur les tours 4 et 5. Sachant que je ne mettais que 4 points euh, de primaire parce que je ne contrôle que 2 objectifs. D'accord, oui, en effet, oui. Pour le scoring, il faut quand même le noter. Voilà. C'est le but du jeu, je crois. C'est le but du jeu. De Alors coublier. moi, c'était pas mon but à la base. On peut dire je suis pas venu pour ça. On est venu, est pour ça. <rire> il devait pas me tuer 5 boys ou quoi Mais non, il n'y a pas les arts. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Euh, fin de ta. Fin de ma phase de, la de la phase commandement, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Ouais. Fin de ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu réussi un gros jet d'Advance A6 avec ce pack de battles suit pour aller chercher. Euh, les, les pions objectifs euh, de mon secondaire de cette taux enfin d'empire de, taux euh, wow, ensuite on a juste chopé les lignes de vue un petit peu avec tout le monde pour pouvoir sortir les dernières menaces récupérer les points la kill rig, les shock boys euh, le char qui est ici potentiellement son dernier camion qui est caché derrière peut-être je peux l'amoindrir enfin je sais pas trop comment ça va se passer on va dépop gaz au niveau des tirs au corps à corps avec les battlesuites parce qu'il lui reste plus de 4 pv ouais. Bon, il, va passe, pas, normalement, ouais. il, il, il va pouvoir taper en morant ou pas c'est pour ça non, que j'attends il faut que je tu me tue au close parce qu'il faut que je le tue au close ouais, et en fait ouais, ouais. je vais tuer à la phase de tir donc ouais, il n'y a, ouais. lé... a pas de lézard et ici euh, sur le pack de trois bateaux sous, on va sortir les boys et puis tout euh... ça et puis voilà euh, toute la saturation va passer on va sortir ça, on va voir comment ça se passe euh... comment ça se passe euh... comment ça se passe euh... se doucement mais sûrement euh, début de la phase de tir C'est parti. on tire alors ce qui va se passer c'est que sur le flanc droit je vais déclarer mes armes à induction euh, sur le euh, la trouve qui m'a cliqué et euh, les fusils euh, plasma euh, dans le char qui est au milieu de la pampa c'est juste pour euh, essayer de le sortir comme ça ah, tu peux tirer ça. Si calme, tu peux, hein, déclencher okay. un premier séquençage avec un type d'arme comme un véhicule en fait Attends, euh, oui. si tu les sèches là tu pourras tirer, sur ça, un, euh, tirer. Le sinon les tiers sont perdus et pour le coup okay. voilà donc c'est cool oui, c'est même vrai qu'un véhicule ok c'est ça hop c'est fort, 3, c'est oui, oui, très oui. fort ah, mais là, non, les batteurs soute, c'est pour ça que quand on peut les rendre super OP et assez tanky avec le philopen 5+, et la calpus invu voilà, bon, c'est tout possible. ce qui est plus chiant donc les 6 cliquions euh, dans le, les buzz et les armes à induction. attention, touche sur du 4+, oh. euh, blesse à 3 parce que force 7, et blesse à 4 parce que force 5 oh. oh, Rérolle du 1, parce que dernier tour de mon cas et bah ça il y a... Bah voilà 3 3, 3 ça il va faire bah Ouais Ah ils sont morts super Ouf. sur le, sur le chat avec les 3, euh, 3 fusils à plasma froid 3 touches Force 8 en du 8 En du 6 En du 6 3 plus Oh putain en full <rire> oh, Tout blesse Il fait 9 pv sur mon chat Putain, putain c'est vrai que c'est ça, ça un peu triste 9 pv Alors, sur le chat il y en a Bah il en reste un euh, ensuite, on passe avec le même séquençage de tir, ici, les battlesuit vont mettre toutes les armes à induction dans les Shock Boys, ils vont mettre tous les fusils à plasma froid dans la kill rig, et euh, les qui ont euh, machin euh, dans le char, qui reste plus qu'un PV. Sur le pack de battlesuit, euh, tir contre le char, et ça ce sont les Cycliques qui tirent. Ok, sur du 4+, ah voilà non mais Stats ça peut donner ça aussi une phase de tir top pour hein, avoir. Oui. Il <rire> Hop euh... Mais t'as plus de marqueur Non j'ai plus de marqueur, c'est ça qui est un plus mmh. grand bonheur. Euh, bless à 3 à toujours. Oui. Et ben voilà. Bah, tu fais presque aucun effort mais c'est suffisant. Est-ce ben... que j'explose mais... Explose pas, t'appelles mon gars, c'est un deuxième explosion. Euh, on va commencer Ouh. avec une première salve pour les canons induction sur les Shock Boys. Je pense que ce sera suffisant on verra si j'ai besoin d'en lancer d'autres hop là j'aurais besoin d'en lancer d'autres mm -hmm. <rire> c'est pas, <rire> pas fou rap. hein c'est pas fou du tout mm -hmm. euh, du coup bah, je vais tout de suite lancer ceux qui restent 6 hein. et 6 ok, mm -hmm. et six. okay. Là, il y a plus tôt. voilà c'est mieux. mieux un point de mieux hop blesse à 4 c'est ça rérol des 1 puisque dernier tour ça, de la nuque 1 ils sont morts tu as moins 1 en fait tu as moins 1 Ensuite, maintenant les tirs de fusil à place ma froid sur la killerie. C'est parti. parti. Euh, je pas encore utilisé de reroll de cette eau donc je vais l'utiliser maintenant. Hop, deux touches, force 8, en du 8, 4 ⁇ pas de reroll, une seule blesse. Okay. 3 PV, donc tu deux. il me reste 2 PV. 2 PV. Il me reste 2 PV. Ok, euh, ouais. ensuite on va faire... Euh, les tirs d'écroute dans les Meg Boys. Meganobs. Megalégos. Yeah, un peu de, de respect, hein, s'il te de plaît, respect. quand même. Euh, Je ne suis pas d'accord. 20 tirs décroutes sur les Meganobs. touche à 4+. Plus. Je vais te rayonner. Tu me rionner? Non, totalement. Tu vas avoir la blesse, ça, ça, ça va être quelque chose. Parce que là, c'est Zor qui tank. Hop bah, tiens, même pas besoin. Parce que dernier fois, de même pas même pas besoin. Ça, c'est pour le fun. Euh, ensuite on va mettre euh, les tirs des autres battle Suits dans Ultra Tracar. Et voilà le bon nombre de... hop. Tout ça, blesse à 4+. reroll des 1, parce que je suis à portée de mon commandeur. Il n'y a pas devant. Mais c'est ouais, ouais. un très joli jet. C'est un très joli jet. Ouais quand même. Hop hop. Euh, blesse tout à 3, c'est ce qu'on a dit. Reroll les 1, puisque dernier tour de mon cas. Et voilà tout ça. Dégat 3. Euh, flat 2 puis flat 3. Flat 2 sur.. Euh... Ah ouais du coup. Flat 2 sur ça et flat 3 sur ça. Ok. J'ai réussi les deux du coup. Après il y a encore les. Il y a encore la, la saturation. je voulais aller plus vite pour.. Il euh... reste 2 PV 2 PV de PV sur le cascul. Première salve sur le truc. 4, révolte 1, et on a encore en plus, c'est pas tout. Pas ah non, ça la met. non, c'est vrai. La, ma la, la statue. La... C'est de la statue là. même il aime pas. Ah, ah, pas, pas Mais blesse à 5, rérolle les 1. C'est pas. C'est pas. Oh, c'est pas mal. Bon sachant que c'était pas tous les tirs. Bah c'est ça qui manquait justement. C'est des racons encore PA moins 1. On a tous à save, il y a deux qui passent et les morts. Vous en une, hein, si, euh... sur une 3 ouais, si... Hein. Ah, ça passe, ça peut, passer, ça peut passer, ça peut passer. Le jet. Ça passe, ça passe. Un pv Oui monsieur, il reste à un pv Oui monsieur. Ça, ça c'est la tristesse. Le, la le, le gros canon va partir dans le char qui est juste là. Blum, blum, blum. La saturation va aller dans les boys qui sont en dessous. On va commencer par les boys. 4 plus Pas de reroll d'aucune sorte. 4 plus, c'est ça. Reroll les 1. Oh merde, putain. Ah merde Belle reroll. putain, c'est chiant ça. Bah merde. Combien moins 1 Ouais. dommage. C'est la fin des, des boys. Et les tirs de gros canons dans le véhicule qui reste. 4, plus, une reroll, 7 taux que je n'ai pas encore utilisé Voilà. Euh, 3. 3 plus plus. Force 8. 3. Plus. 3. Plus. Pas de reroll parce que je suis trop loin par rapport au monde. Je vais tirer avec les battles suits. Il y en a une. Il lui reste combien de PV là qui les 2 Deux. Il y en a une qui va mettre ces deux tirs de gros canons et.. <rire> missile seeker dans la kill rig et tous les autres vont mettre et missile seeker et gros canon <rire> <les mécanismes> <rire> tout ça voilà dans ça c'est ça et c'est le dire qu'on tous les sms vont partir dans ma carré ma carré qu'on avait presque oublié on va commencer par la première euh, battle suit enfin Brossa qui est très important pour oh, voir si le je rendrai, ouais. je touche à trois plus parce que buffé par <rire> donc strike, euh, long strike. Euh, je vais mettre une reroll 7 taux super mal et je vais mettre un pc pour reroll euh, le gros canon voilà blesse touche à 3 Plus pas de reroll ah, ça fait un de 6 dommage tiens bah euh, flammeur est ce qu'elle explose <rire> oui elle oui, explose ça change pas grand chose ça pas ça change de la chaque quoi sur du 3 ⁇ Ryan, viens. C'est sur qui ça Rappelle-moi. Sur euh, les... <rire> ah, les méga-neufs. Les méga-neufs en un petit peu. Exactement. Ah. Euh, tout ça blesse A3 ⁇ et Bah... A3 ⁇ C'est force 5 les SMS. Non, c'est pas les SMS, c'est les gros tirs de gros canons. C'est ah. un et rail. Donc tu vas me faire un full blesse. Mais voilà, c'est euh, ça. D'accord, ok, c'est fantastique. Voilà, TNTA, moins 2, moins 3 là-dessus et moins 5 là-dessus. ils sont morts. Elles ah, ont pas d'avis vue Bah une soirée à deux c'est tout fou Ah d'accord Et ben... Et les SMS sur Macarena Et Macarie qui se prend les SMS de Broadside c'est parti Attention sur 2-3+, reroll d 1. C'est pas mal du tout <rire> J'ai déjà utilisé mes rerolls tôt 3+, plus parce que il euh, y a... Parce que Longstrike ah, l'a long buffé ouais, tout ouais, à ai l'heure avant de partir. Tout ça de tout. Et la reroll d 1 parce que je suis à portée de mon commandeur. Et c'est maître de guerre je crois. 3+. Plus pas de reroll. Ah c'est moins cool. Bon, ça va. bon après ça va jouer à la... Il hein. ai est pu sans vue hein. Ce qui est chiant c'est que tu obligé ai vraiment de ouais, faire une farine. C'est relou de fou. Et -nous Allez, là, la première Et comme ça tu nous épargnes. Et non. de 1 et de deux, et de trois. Quatre. Ah Trou du cul Il est mort Début de la phase de combat. C'est le joueur d'une qui qui démarre parce qu'il n'y a pas eu de charge. Et donc... Le joueur inopérant, il a un gascule. Voilà, il reste un PV, est et quand il, est un PV il est très très énervé. Il va te mettre des basses. Il va toucher à 2 rerolls et 6 explose. Bon Pff, bah, on on tombe bien, ça explose. Ah, alors il va se re là, ah. c'est toujours là, il est toujours là. Il est 1, 2, 3, 6. 6 je baisse à 2+, j'ai toujours forcé 10. Bah, ouais. Toujours. T'as une revue Oui. Ah oui, un revue 4+, plus, il n'open 5 plus. 1, 2, 4, 6, 8. 10. Allez, Tout le monde a une invu hein euh, Bah Ceux à qui j'ai mis un système spécial dessus, mais oui. C'est ok du coup. 1v4, ça c'est très bien oh là ça. Là. Je reconnais. Euh, je pense que je vais me mettre un petit PC pour euh, la relancer. En lancer une. Ah yeah. euh, Du coup, flat combien Flat ouais, 4. Flat 4. Eh ben, on va faire les Finopen. Hop Et eh ben, à 5, pardon. Donc la première ne meurt pas. La seconde meurt. Enfin, le, la, la même meurt du coup. Euh, Celle-ci ne meurt pas. Mais donc tout un Finopen à 5. Ah, ah oui, ouais, c'est le, le, le pouvoir l été l été de l'été. Oui, j'étais encore sur le Finopen à 5. Et du coup, Hp un tout petit euh... Finopen réussi. Ouais. Eh bien, deux mêmes. Et bien, bah, même. bah, je vais refaire le dernier. Non. Et bien, bah, trois 3 mortes. C'est bon, ça Autour Mettre des, des crises, donc ça fait 6 attaques, il me semble. Ça fait 3. sept même. 5 ah 5 oui, il y, y a le chasse suit touche à 5 plus, reroll les 1 pas besoin ça me fait des de blesse à 5 plus et bien je vais Ouh. faire une reroll non ouais, ouais, ouais, ouais. ah, c'est de la PA à 0 sur de la 2 plus oui ouais, enfin bon la rerolle, j'ai fait là, tout bien. Non, bah après il va pas bouger, il va rester là gentiment gascule, reste énervé comme ça. Il son coin. fin de mon tour bien. 3 bien. Euh, au niveau du scoring je vais simplement faire un point d'assassinat ici et il y a un autre ça. 3 points, 3, 6. Ah bah 6 oui, points d'assassinat. Et euh, je vais encore mettre 2 points de Behind the Line Enemy. Voilà. Right. Behind enemy Line behind enemy Line. Fort bien Et voilà Très bien Effectivement, maintenant, nous passons donc à ton tour 3. Code de commandement, tu récupères un PC. puissant, non, tu tu tu ne tu tiens plus ton poids. <rire> donc tu ne récupères plus de PC, pas de PC. Toujours ouais. 3 points de bannière Joue trois points, points de bannière, bannière c'est contre un peu plus je suis. Euh, si si je suis j'ai quand même pas la de planter Tu les as tu les as pas enlevé il garde la bannière. Ah oui, oui, oui donc trois points de bannière. Trois points de bannière je note je note je note et c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal et c'est déjà pas mal et euh... tu tiens un point. Un un pando. Pando. Donc ça nous amène donc euh, bah, très rapidement à la fin de la phase de commandement. Oui il n'y a rien à faire. On passe à ta phase de mouvement on se retrouve juste après. C'est ça. Fin de la phase de mouvement. Euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé On commence par là, dis nous Eh ben il me reste plus grand chose <rire> <Yes> <rire> Parce que j'ai contre un dos, j'avais fait parler d'essayer de ne de, de, de pas me faire table raser à mon T4, c'est mal parti, bon on va voir. Bah, sinon si tu fais table raser au T3, tu l'auras pas fait au T4. Oui, c'est comme ça. <rire> euh, j'ai bougé un petit peu ici, le but c'est de venir charger ici, j'ai 6 faire de cliquer lui en fait avec la, euh, dire, la consolidation ou l'engagement, de venir cliquer également L tout en gardant éventuellement peut-être un petit pied ici, ou au moins si je ne veux pas les cliquer avec la cohésion, que j'ai cet objectif-là, cliquer-lui et repris-lui, si possible. Ce qui n'est pas super opé. Euh, le truc, il a bougé de 12, il a débarqué les Megadops, ils ont bougé, ils ne peuvent plus et, comment dire et charger. Néanmoins, je me suis mis devant cette crise, il n'a plus de PC, il ne peut plus m'overwatch, je ne peux plus me mettre de ma de mouvement. Donc, je vais froutir un petit peu, je vais charger, on va voir si j'arrive à en tuer une ou deux. Gascule, euh, bah, Gascule j'espère qu'il va pas se prendre son pied de la honte, sont payés honte, quoi sinon ça serait un petit peu dommage et si tout se passe bien qu'il arrive à tuer ici que là j'arrive à, à prendre objectif et en gardant celui-ci je mettrai ma domination et je mettrai enfin mon point de kill mort au corps à corps je l'espère let's go hein let's go let's go euh, tu n'as plus de phase de psy bah non, non Bah non, donc on passe à la phase de tir Bah oui, je vais froucher les crises, 5 des 6 touches automatiques. Donc c'est les nobs, c'est les mega C'est avant que le flammeur Allez c'est ça. mets oh, moi je... le feu Allez, ben, c'est pas, pas tel, je t'ai fait 12 touches Eh non, ouais, ça t'en fait un, au moins 18. 10, ouais. 12, ça fait 12, hein, du coup. Je te passe à 4+, c'est pas bon C'est mieux, c'est mieux. 6 et 1, 7 à moins 1. Eh ben on va faire... C'est du dégât 2 Dégât 8, donc dégât 1. Dégât 1, mmh. Eh ben on va les faire 4 par 4 puisque je suis sur la 3+, plus de celle qu'a l'exo armure. C'est fantastique. Et eh ben on va les faire un par un maintenant. Bah, fantastique ça On eh ben. eh ben. est bien Punaise C'est triste C'est de, eh ouais. de l'énervation c'est ouais, c'est très c'est c'est cuit à l'intérieur il est bien cuit le orc, c'est le feu orc l'épée de la rage de mort il sur les crédits là ah non les les vous c'est qu'il y en a deux deux c'est ce qui les mangé alors je sais plus si c'est une arme non c'est une arme d'accord mais c'est pas le majuscule. allez touche à 5 plus 3 fois, je me laisse à 4, plus. Bon, je me laisse 2 fois paire moins 1. Paire moins 1 pour 1 dégât. Eh bah ben, écoute, euh. 1 dégât. Je passe à ma phase de charge du coup. Moi, ouais. J'ai un fantastique charge à 6 ici à faire sur le Hammerhead. Charge. Enfin, sur le hammeride. C'est raté. Que je relance nativement parce que je suis orque. Allez allez. allez allez. Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'il y a alors euh, fin de la phase de charge, alors tu nous as fait un truc très tricky ici. Alors euh, je ne sais pas si la cohésion voilà, est y est là, là, juste je attention. Attention. Ici un petit peu, mais normalement, on a pu un petit peu. Parce que, que puis... c'est mesuré depuis la coque, hein. donc tu pouvais même arriver là. Oui, alors, oui voilà sans problème. Donc problème. tu nous as fait une charge à 11 qui t'a permis d'aller récupérer le point là, ah, tenir, toujours tenir celui-ci et cliquer euh, long strike. Ce qui ça. est une charge ma foi fort effective. Fort effective. Ouais. Ouais. Les les la plutôt ont réussi sans grande surprise leur charge. Et voilà. ils vont essayer de détruire un petit peu la crisis, faire enfin, leur vie, ça serait stylé. Cascu est toujours engagé, j'espère qu'il va tanker euh, les exoarmures et puis qu'après il va faire sa vie. <rire> et puis, ma foi voilà. Très, très bien. bon Passons à la phase de combat. Donc les méganobs d'ici qui tapent sur les crisis. C'est parti. Je me touche à 4, plus, vu que j'ai moins 1 et que c'est très encombrant les et et là, moi, à griffes. Et bien ma foi. Et dans maxus, c'est faire des 4. Plus. Correct. Je te blesse à plus Je fais trois ans ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 à moins 3. Là-dessus. Oui. Allez hop, Tout de la 4 ⁇ Oh là là, oh là là. Oh le bâtard. Oh là là. Pour du flat combien Flat 2. Du flat 4, 2, bah eh ben, du coup il y en ouais. a une qui meurt. Puisque flat 2, 2 elle était à 3 PV, donc 2 hop et une à qui il reste 2 PV. Bon moi c'est un peu triste. Ah ça tient un jeu de cochon hein. Ouais, c'était pas mal du tout. Ok, ça ça veut bien sûr avec la Résis. Euh, L'activer euh, son strike. Donc je fais tout de suite ce qui va toucher à 2 et s'il s'explose Non si ça fait touche de plus. Je te baisse à 3, mais j'ai force 8. Force, force 8. 5, force 6, force 7, force 8 avec euh, comment on va dire là je suis en fait, il y a plus de renforcement, il y a une semi-pince. Ah, c'était pas une blague. Semi-pince. Euh... Ah, oui, ouais, ouais, force oblique, ça va sur les moyens. Bon, voilà, d'accord. Voilà, donc c'est. Euh, c'est fort. J'en fais 5 à PA-2 pour 2 dégâts. Hop Et, c'est parti Hop Il y en a deux de réussite. Donc, ça va être. Ça 2. Flat 2, eh ben, il perd 6, 6 pèves. Quand je vous ai dit, les, les, les améreux, ils sont ah, ça, 6. du ça 8, ah, ça, oui, oui, ça se bah, J'ai les deux asticots derrière qui touchent à 2+, vu qu'ils sont plus sympas pour toucher les véhicules, heureusement, ça me fait un 6 qui fait une touche supplémentaire. Et euh, j'ai force 6 tendance combien 7, 7, donc tu vois, ça prend le plus. 2 à moins 1. 2 à moins 1, merci. Et ben une de réussite, donc oui, 6 c'est 7 PV perdus. 7 PV perdu, il reste tout pile 7. Crésie sur Gascule, oh. c'est parti 7 euh, attaques sur du 5+, plus, rien, oh, du, rien tout. du tout Salut Bon, Gascule va riposter, et encore une fois, très très très très énervé parce que ça commence à chatouiller. Il va riposter, hein, il va encore mettre des grosses mandales. C'est parti. Il y a un 6, il a blessé à 2+, plus. toujours. Hop, ça en fait un certain nombre, 4... De toute façon, c'est de la plus. 4+. Plus. On, on va voir ce qui si se passe. Merci. Va devrait flat euh, combien Flat 4 toujours. Flat 4 toujours, bah à chaque fois. Ah oui, les Finopen Bon. Flat 4. En, en tout cas, c'est jusqu'à la prochaine fois. Avez... Fin. Finopen à 5. Euh, seulement 2 PV sur la première. Hop. La bah, du coup l'autre meurt. Tu peux te faire tes 8 phénopènes sur l'autre. Ouais. Ça tue. Ça tue 5 Et ça tue Gascule se libère et ça va te permettre, euh, oui, de faire ton les donc ton kill mort. Enfin, enfin, enfin. Euh, puisque, enfin, attends, on va peut-être en découpler que... Trois atta attaques de base, On termine sur les... Sur les coups le que chassuil, que sur du 5+. Voilà, ça, c'est un peu plus énervé. Ah oui, d'un coup, là. D'un coup, coup oui. une révolte, c'est tout. Hop. Et, en du combien En du 5. Eh ben 4+, plus, ça va baisse. Deux. La baisse. Bien, 0. Un Un Voilà on fait un pv de la honte C'est c'est au scoring je mets ma domination cette fois-ci parce que j'ai cet objectif là celui-là que j'y prends et celui-ci il gascule un, un pied dessus donc ça te fait ouais. euh, 3 il n'y en a que 1 objectif et j'ai trois points de bannière et mon crabe donc en fait en secondaire ça me fait 9 points à ce tour-ci Petite rectification, on a oublié de compter les primaires bis de ce scénario. On n'a pas encore l'habitude, hein, ce chapter 2022. <rire> euh, donc, qui fait que toi, tu vas marquer donc, 3 points supplémentaires au, au total, ouais. euh, puisqu'il fallait tenir les objectifs sur le territoire adverse. Ouais, sachant que là, je tiens à la fin de mon tour, je tiens également celui avec Gascube. Au tour d'avant, je tenais celui-là avec Stormboy et au, à mon T1, en fait, j'en tenais aucun. Parce que c'est 1, 2, 3, 4. C'est ça. Et il y a. 4 points bonus à, à, à faire si on, est, si on tient celui dans la zone de déploiement. Bref, bref. Euh, suite à cette rectification, on arrive donc à la fin du tour 3. On passe tout de suite au tour 4. Début, de Début tour 4. du tour 4 pour l'Empire Tour. Alors, voilà. euh, je vais gagner déjà un point de commandement parce que, que, tu que je contrôle euh, l'objectif dans ma zone de déploiement. Mm -hmm. Euh, ensuite, je ne mets pas de point de primaire parce que je ne contrôle qu'un objectif. Et oui. il faudra en contrôler deux. Euh, fin du monde cas. Donc je ne compte plus. Advance de tirer euh, nature peinture euh, sans malus. <rire> fini, fini. Fini la drogue. Euh, et voilà. Donc ce qui va se passer très grossièrement, c'est que je vais surtout essayer d'aller chercher au max les objets de euh, le secondaire taux. Je vais voir comment ça peut jouer. Je vais mesurer pour aller faire une action là-bas au T5 et une action ici au T5. Mmh. Euh, ça va être un peu compliqué mais bon je pense que là je vais essayer de raser toutes les ressources qui lui restent et voir comment ça peut ça peut jouer, on va tuer Gasgul, on va tuer le char qui est là et puis on va essayer de se projeter un maximum avec la charge je vais peut-être faire un mouvement Bolzi d'ailleurs pour gagner de la distance de projection avec le commandeur ne pas tirer sur Gasgul et qu'il reste qu'un PV et éventuellement m'avancer pour euh, le charger donc ce qui t'amène à la fin de ta phase de commandement, on passe à la ça. phase de mouvement, de on mouvement vous, et vous on vous se retrouve juste après de enfin, la phase de mouvement dis nous qu'est ce qui s'est passé je me suis désengagé avec les crises ici pour me rapprocher au mieux de l'objectif fin de le module car qui est là pour pouvoir faire mon action au dernier tour de l'objectif secondaire tôt mmh. euh, ici j'ai simplement avancé les croûtes pour qu'ils puissent prendre les deux objectifs tout seul ici le commandeur pareil il s'est rapproché pour pouvoir faire l'action dernier tour j'espère qu'il va sécher et gascule j'espère quand même euh... D'ailleurs, si je te tue au tir, t'as pas une histoire d'engagement de, pour rester à la phase de cac. Ok, c'est ton oui, <rire> <sais -t 'on rire> jamais. Euh, les, les broadside se sont mis en ligne de vue du dernier char qui reste et les SMS partiront un peu en saturation sur tout ça, je ne sais pas. Et pareil, ici, j'ai fait un mouvement d'advance de 1 c'est pas beaucoup mais c'est juste pour aller chercher le dernier objectif au signe du secondaire taux là bas et tu me fais tomber les deux manières ici parce que je et suis la voilà. pas et je fais tomber les deux manières à la entre les ce, de... notre... ce qui fait que je marquerai aussi des points de première bis ici et long strike c'est désengagé euh... c'est désengagé pour aller faire le l'objectif behind the line à la fin des mm -hmm. à la fin à la fin du, du tour okay. enfin au, au tour suivant pardon ouais. voilà Ok, pour ta phase de mouvement, c'est fait. C'est fait. Phase de psy. Voilà. Faites-moi. <rire> euh, et donc, phase de tir. Début de la phase de tir. On va commencer par le commandeur sur le gaz Tracker, qui Il a déjà survécu et que ça me, ça me trigger. Et en plus, il faut que je sois sûr de le sécher. Donc, on va faire le D6-tir de lance -lame. Tu mets tout sur lui Ouais, tout sur lui. Tout sur okay. son. Donc, ça fait 4 tirs de lance-lame. C'est D6-2. D6-2, D6 exactement. Mmh. Euh, donc, touche auto pour lance -lame. Ensuite, 2+, euh, ça c'est le cyclo raser à une fonction le full reroll merci grâce au trait de Seigneur de Guerre, précision du chasseur. Euh, ensuite à la blesse, ça ce sera sur du 5 et tout le reste sur du 3. D'où Jésus. D'où euh, ouais, Full de, de toute façon, comme tout à l'heure. Arf. Arf Alors ça c'est cool. Arf. Arf. Voilà. Bah Il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de PA c'est tout ça. Même la PA moins 2 pour le lance-lame. Donc ça c'est un. je fais plusieurs déjà Vas-y il est mort voilà il est mort il est mort les battles qui sont ici vont tout mettre dans le truc qui est là on va avoir en blanc les cyclo Razor rayon et en noir les fusils à plasma ok Comme ça euh, sur du 5 plus, du coup très très très très joli j'ai une mm. touche euh, je vais utiliser ma révol de 7 oh, maintenant oh, oh. Et blesse pour le coup tout ça force 8, donc à 3. Plus. Pas de reroll. C'est P 4 ouais, euh, PA -2 PA -2 dessus et 4 dessus. Okay. C'est la fin. C'est la, la fin du Trucks Les Broadside vont mettre tous leurs gros tirs de canon dans les mechanubs et les SMS dans les boys and pagers mm -hmm. Pour les sortir absolument. Ah, sachant que j'avais mis un PC tout à l'heure qu'ils puissent faire un mouvement fire and fade, fire and fade. après avoir tiré on a dit les broadside les 7 tirs de gros canons dans les nozes et les sms on les fera à côté juste après euh, touche à 3 plus parce qu'ils ont été buffés tout à l'heure il a plus de rivol d1 je vais mettre une rivale du septo euh, blesse à 3 plus pas de rivaux voilà déjà, déjà je me prends trop bien et p à moins 4 moins PA 4, PA -4. Euh, est à six. Oh, bon hey, ça fait 3 bm et euh, 2 morts ça fait, euh, ça fait 3 morts les sms sur non, les boys affect attention touche à 3 pas de reroll c'est pas trop mal c'est pas mal on se stade d'une 3 plus ouais. je blesse à 5 pas de rire euh, blesse à 4 pardon que force 5 du oui, 5 du ouais. 5 mm -hmm. et là oh. oui, je vais utiliser ma reroll du 7 taux je te prends tes... tout ça fait moins 1 je t'en prie donc j'ai ma souveraine à 6 vers la 6, 6. j'ai ici une fait 3 ça fait 6 ça fait 7 la qu'il tire les gros canons dans les bacanubs et les tirs de saturation dans les boys. on va commencer par les tirs de gros canons touche à 3 ⁇ je vais faire ils ont pas d'un vu du coup je vais quand même faire une reroll du scepto là-dessus, évidemment. C est, c est et je vais mettre c est, c est, c est, euh, mon dernier bien. PC pour en reroll un autre. Super. Blesse à 3 ⁇ du coup. Mmh. Hop, 2. APA, bah moins beaucoup. Moins de pas du tout. Moins 2. Nous sommes à 4, du coup. Oui, c'est son, son collisionnaire rapide, qui c'est moins je de bah, 4. Oh, bîm, que... Incroyable. Euh... <coughs> Donc je... Et les tirs de saturation. La statue euh, sur... Satu, donc, sur... Euh, sur... Euh, euh, ouais. Sur les boys. Hop, oh, c'est toujours ce 4 plus. J'ai fait toutes mes rerolls. Je reste à 4. Ah bah ben 4. 4. Ah, il en reste 1. Allez. Ok. Les coups de tirs dans les mécanismes. Avec, euh, avec toutes leurs armes, mmh. ils sont à courte portée, c'est du 4+, et c'est du zinc, et blesse à 5 exactement, mmh. on fait trop, mmh. Mmh. 4, 5, ah, ouais, c'est de la pierre seulement, euh, 0. Oh. Je, je rentrerai un, un donc il rate, c'est bon, donc il y a un qui a perdu un PV sur d'avant il te toujours tes deux méganobs ça tient bon ça tient bon euh, écoute fin de la phase de tir du taux on va partir à la phase de charge du taux parce que ce tour ci je vais charger du coup le taux charge on va faire la... enfin les croûtes vont charger non plutôt les croûtes vont pas charger les broadside vont charger euh, les mécan ah oui et les terrés euh... Non, l'éthéré ne va pas, va pas charger euh, du coup. Charge des Brotsailles ouais, charge, charge des bro Charge, ah, charge 7, 7 9, 8. 9. 8 Les Brotsailles ont reçu leur charge incroyable sur les Megnums. Donc ça va toucher à 5+, Reroll D1, parce qu'à portée du commandeur. Hop, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que les 1 peuvent encore proc. Reroll D1, voilà. Et ça, c'est une Reroll du Seto. Voilà. Mmh. Très, très très très bien ensuite au niveau de la blesse euh, c'est force plus 1 donc force 6 ah, si, rempli <rire> voilà et là, voilà il est bien j'ai su suis... blesse et euh, à moins, moins 2 ah, alors ce met un coup je la suis une virale. pas besoin je tente pas besoin oh. je, pas approché. Approché. je touche à 4 plus je fais trois touches t'en du 5 ou on du 6 en ça, fait ça de plus, c fait trois blesses à perdre moins 3. Et ben, je vais en prendre deux déjà sur euh, les, les drones deux. qui sont derrière. Un drone qui réussit, bah, ben, du coup, euh, l'autre drone, et voilà, pas de soucis. Ça marque donc la fin de mon tour 4 en termes de scoring. Euh, je vais enfin mettre full l'assassinat puisque j'ai tué euh, oh bah, oui. <rire> gascule qui est là et même ma qui n'aura pas Macari c'est déjà le d'avant je vais mettre deux points de beyond the line parce que j'ai une unité entièrement dans sa zone de déploiement et euh, je, en termes de primaire bis je vais aussi mettre deux points parce qu'à la fin de mon tour je contrôle ouais. un objectif Donc, ah, bah, à la fin de morale ouais, ouais. ouais c'est un, un 3, 3 c'est un 3 et eh ben en fait je vais mettre quatre points parce que je contrôle deux des objets dans sa, dans sa, dans sa machine. et ouais. Ah mais t'es table rose Ah non, t'es pas table rosé, Young. Ta... Je cherche pas tes unités. Moi <rire> <Ouais>, aussi <rire> bon, je les cherche encore alors. <rire> euh, ce qui nous amène donc euh, tout de suite bah, au tour 4 euh... Des orques. Des orques. Ah, non, donc euh, début du tour 4 euh, Hugo euh, Il te de reste deux figurines. Il te reste deux figurines, deux donc, je, faire, hein, je suis pas rasé au T4, donc euh, je suis très content. Bon, ce qui Ahmed Franchement. Je pense à l'issue de la bataille, euh, là, euh, Wigmar va pouvoir faire passer. en un seul tour le... en fait, tous les objectifs du second Verto, puisque cette unité, pour l'instant, ce n'est pas encore faqué, mais on n'a pas besoin d'avoir une unité entièrement à 6 pouces du pion en question. Mm. Donc en fait, il suffit de s'en approcher à 6 pouces, et puis dit, de déclencher l'action. Bon non, en fait. elle peut pas, parce qu'elle n'a pas le mot-clé infanterie, mais l'unité qu'elle a, elle il pourra voilà, voilà, quoi de faire. C'est l'idée. points. voilà, mes 15 points. Au début de mon tour 5, du coup, vu que j'avais plus de primaires que mon adversaire, je mettais 12 points. Je mettais en plus, vu que c'était le dernier tour, euh, 4 points pour contre, 4 points de primaire bis pour contrôler euh, son objectif ici, et 2 fois 2 euh, points de primaire bis encore pour contrôler les objectifs dans sa, dans son territoire. Voilà, voilà, ça fait, ça fait voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un fait a top 5. C'est euh, un gap euh, très fort. On monte de fou, de fou. Et qu on, qu on va, va faire le de décompte des points. On, on fait le décompte des points juste après. Voilà. Ouais. Euh, du coup les gars, euh, fin de partie. Là, bien, wesh. Ouais, bien joué. Bravo. Euh, les miroirs ont gagné. On vous... <rire> les poissons volants. Soit pris de poisson. Yeah. <rire> on vous donne les résultats et on se fait un petit débrief euh, tout de suite après ça. On se retrouve pour le débriefing final du score, on va commencer par le score du joueur orc. en <rire> <rire> très très bas, <rire> vous en doutez, vous en doutez vu comment ça s'est passé, en total des secondaires tu auras mis 15 points, et seulement 8 points de primaire, portant ton score total à 23. Euh, 36, 36 points de primaire pour le taux et 42 de secondaire portant le score à 78, ce qui fait du 23 à 78. Ça fait un gros écart et en gros, ah, en, en fait score grand, tournoi, ça fait, fait du 20-0. Ouais, plus de 50 points d'écart Dans le grand. détail, bon bah les primaires, on a vraiment mis très peu. Moi, ça, fait, ça parle tout seul. Moi, en fait, le fait de devoir contrôler deux objectifs pour mettre quatre points, en fait, euh, dans la disposition d'attaque, en fait, ça me force forcément à m'exposer Là, en fait, j'ai mis Macari en disant il pourra pas me le sortir donc en fait j'étais assuré de mettre au moins 4 points T1 enfin en T2 mais en fait celui-ci je, je peux pas protéger la base en fait je peux pas tenir les objectifs contre un ça taux parce que je tank pas je tank suffisamment c'est ça la, la saturation de tir est trop forte notamment à force 5 mm -hmm. et en plus j'ai eu le tour 1 l'initiative et ça on l'a dit le tour 1 c'était assez dépendant quand même sur cette nième parce qu'il était obligé de cacher ses ressources qui étaient des gros véhicules qui bougeaient difficilement et une fois qu'il s'exposait bah, il était dans la range parfaite du monde 4 tour 1, 2, 3 euh, vraiment ça a fait du mal et du coup, il n'a pas pu conserver de primaire. Là où normalement, c'est plutôt le taux qui est un peu en PLS sur le contrôle map. Là, finalement, euh, j'ai eu un peu l'avantage grâce au fait qu'il était obligé de s'exposer malgré euh, beaucoup de charges. Aussi, quasiment tout est passé en fait. moi ouais, parce que j'ai le train... fiabilisé les trucs et tout. Mais ce qui me fait euh, surtout chien en fait contre le taux qui a t1 c'est qu'en fait, il me défend tout ce qui est commando, stormboy et tout. Ouais. Parce qu'il y a plein de SMS ou en général, le taux jouait les ATS, ABS, super, les trucs qui tirent hors l'os. Ouais, SMS, ça. Ça. Donc, contre du custo du truc qui tanque un petit peu du sm et comme ça il s'en fout mais moi en fait avec mes cinq pions qui ont du 5 et pas de sauvegarde bah c'est ça même si je mets dans la couverture, quoi un coup une de sms j'en perds 5 ou 4 ou 5 quoi donc les euh, l'entraide c'est pas efficace on a bien vu ça en fait j'ai perdu quasiment tous mes standboys et plein de commandos t1 Kiri qui prend est qu un tarif gascule en avril. plus qui se prend ses 4 PV, donc pas ouais, euh, gascule euh, c'est euh, il euh... faut aller ça devient compliqué même s'il a fait un super boulot hein, parce qu'il a viré ce qui était super OP ouais, en fait il, il a, acheté, a mais, sinon, mais... Euh, il aurait sinon, dû en mourir, en fait, si il, euh, il, il aurait non gascule, une phase okay. de close euh, grand maximum et puis c'est tout quoi bah du coup avec la difficulté que tu avais à charger ton objectif secondaire du codex orc qui était écrasé les Crasé, ouais que j'aurais faire une fois en fait voilà il y, y a eu surtout on s'est mis d'accord il y a eu un truc qui a été un petit peu entre, entre guillemets game breaker c'est que mon boss euh, avec sa pince et tout qui, qui refait les attaques etc normalement en stat il devait tuer son c'est chez mon commandeur Sauf que, euh, en fait voilà bah, c'était une stat euh, stat la mo moyenne quoi moyenne normalement en fait, euh, dans l'avantage, ouais. c'était c'était pour moi Bon, il a craqué un petit peu ses, ses quatre puces ce qui fait qu'il me retourne au close moi je le passe c'est broadside le commander est en super op 5 euh, autres euh, abrutis oh, et du coup euh, <rire> c'est compliqué quoi <rire> le seul contre les battlesuits. et puis euh, ce qui m'a embêté aussi mine de rien c'est que les trois euh, battlesuits qui étaient engagés avec euh, les deep boys ont tué 7 avec mora et tout ah ouais une phase de cac ouais, ça ça à la descente aussi. touche parce qu'en fait théoriquement normalement je conservé l'objectif là je me ouais. faisais mettre que zéro des... de primaire remettait deux parce que tu comprends un voilà, autre joueur voilà, dans c'est territoire c'est ça, voilà, ça ça changeait un peu euh... puis le tour, en fait je peux deny ses primaires les premiers tours comme on l'a vu là en fait je crois que tu as mis quatre points sur les oui, trois, mis, tours. j'ai mis quatre points autour au autour 2 Zéro et au 0 au tour, 0, tour 0, 4, en 4. en fait voilà ah. et, euh, bah, je peux faire que ça c'est secondaire, théoriquement je peux pas les faire Sinon, il y a le secondaire monde cas où il faut qu'il fasse une semi-domination c'est pas très compliqué non euh, j'ai pas pris celui-là moi, j'avais pris celui que je devais faire ouais, mais actions. des actions. Ouais mais des fois tu peux prendre, mais sinon même les actions en fait tu fais en fin de tour, enfin en fin de partie. En fin de partie, ça, ça tu fort, fais avec hein. 4 unités et puis tu mets tes 15 points. Et euh, l'autre t'as pris quoi déjà Beyond the line. Derrière oui, les billons, des ennemis en fait voilà ça se fait et puis bah, contre moi Assassinat c'est voilà. Ça a été une des clés, ça okay. aussi à mon avis, le, le joueur tôt doit pas jouer trop seul malgré le fait que j'avais plein de, de bulles et de buffs à non, mettre je à je la phase de coup. En fin de partie, c'est ça. ça, on s'éteint ouais. en fin de partie, on y va avec une très grosse mobilité malgré le fait que j'avais perdu le commander Callstar qui permettait ouais, aussi, aussi de faire un, scandale, sur, sur un move un peu incroyable. Et euh, donc voilà le secondaire tôt, il était vraiment très très bien sur ça. En fait il faut jouer sur sa force de la mobilité, euh, grosse saturation de tir. Du coup, mmh. j'ai pu nettoyer la table. Ensuite, grosse projection sur les derniers tours. Et, euh, et voilà. En l'occurrence, vraiment, le Beyond the Line avec la Ghost Kill qui fait le mouvement de partir sur le coin opposé de la table ça fait que toi en plus tu n'avais pas énormément de ressources à investir ouais, au CAC, à dîner, et quoi. ça doit étendre étendre alors il a que le custodès qui aujourd'hui peut courir dans tous les sens voilà, la, la ghost qui en soit je pourrais apprendre mais le costard si moi j'ai que du close donc euh, c'est part pas du Psy et les, les, les tirs de qui c'est bon, très difficile à aller chercher ça a fait donc, un truc rigolo voilà. mais il a fini au pain 4 et tout donc c'est quand même compliqué à, voilà. à aller chercher et puis voilà, le thé indépendant, la prise de bord sur le map, Mais là, le scénario un difficile, même pour l'heure finalement contre ouais, puis opions, moi il était dit, vraiment pas C'est dur. Je pouvais mettre mes bannières, ça j'étais bien. Craser, puis l'assassinat. Les... Ouais, ouais, pas... Il est obligé de s'exposer forcément, une armée caille s'il expose pas ses personnages, bah, il se passe rien. Ouais, voilà, je vais euh... refuser, enfin, en, en, en refusant de, de sortir mes killing, bon du coup il n'y aurait pas de jeu. j'ai pas de ressources, il fait que bah je peux, c'est bien, je vais cliquer un tour un petit peu mais après là je me fais défoncer on a débattu aussi sur euh, l'impact des camionneurs enfin euh, du trade ce que ça représente en termes de points et en trade ouais ça fait un, une bonne projection c'est une tape bonne un projection petit peu, mais bon euh, ça vaut enfin, un petit peu cher mais bon c'est vrai que l'orque, avec une projection comme ça c'est fort moi j'ai ouais. joué souvent c'est vrai que ça a souvent fait ça un impact beaucoup un bon taf ouais ça fait quand même un bon taf il y a un truc pourrait faire contre taux mais c'est compliqué sous en fait c'est d'empêcher de fallback sur un 4 avec les boys à la guerre si on arrive un petit peu à faire des trucs stylés engagé avec épines et conso plein d'unités sur une sur une unité tôt justement et qu'on pète notre 4 qu'on empêche de fallback là du coup on serait bien mais il faut faire un 4+ plus on fait un 4+ plus faut mettre le pc sachant que maintenant les battles suit tire au corps à corps et tire au corps à corps en fait maintenant on peut plus comme avant moi si je clique avec 10 euh, Box, bah, je me fais une midi Box. Donc c'est bien, j'ai cliqué, il tire pas sur autre chose. Mais euh, bon, maman bon, euh, Non, non, c'est fou. Quoi. Bah voilà, bon, moi, bon, je j'ai pas les ai ressources infinies, moi. Donc c'est chaud. Et du côté de, la, de ma liste à moi, ce que je trouve incroyable, c'est l'enforceur qui donne l'objectif sécure à un pack de Battle Suit, qui chope la 4 plus 1 vue, la 5 plus une open grâce à l'éthéré Objectif sécure. Moins dégât. Non, non euh, c'est sur lui, c'est sur, sur lui, le moins d'un lui, mais c'est vrai que du coup... Euh, moi je trouve que c'est ça qui permet de scorer au primaire là où avant on envoyait les battles ou bas dès que tu envoyais un motard orc ou enfin n'importe quelle troupe un peu plus solide mmh. paf on perdait que là deux fois c'est grâce à ça que j'ai pu mettre un peu de bande primaire aussi ouais, c'est euh, grâce à un peu ce trick cela ouais. donc voilà donc, je vois que l'orque a, a du mal contre <rire> les coltiers <de> hein. <rire> typiquement contre du tyranny c'est c'est très compliqué ouais. contre du custo ça allait aussi parce que on, il va manuel ses oh, transhumains c'est tanks de fou la 4 plus euh, moi j'ai je peux pas lui rentrer beaucoup dedans parce que j'ai pas de grosse PA j'ai pas de relance et tout le tout, on, on l'a vu si j'étais un je peux faire quelque chose si j'ai pas de 1 c'est très très compliqué après les autres armées je me débrouille mais voilà alors ah, a voilà. du mal contre des gods de quoi et encore plus je trouve sur les objectifs où c'est la domination il faut trois objectifs pour avoir du point ouais, bon, ça reste une, une armée assez solide qui fait des trucs, mais bon, quand tu goût c'est compliqué. Compliqué. Très, très compliqué. Ça à, pas, à part en spin mob, où je pense que ça peut faire des trucs, mais bon, euh, je sais pas ce qui m'intéresse. J'aime bien Goff, mais je, je vois que c'est compliqué. Est ça, compliqué. Veut dire que ça devient compliqué. Chut. Magie, j'apparais. <rire> euh, les gars, merci pour ce débrief de qualité. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. De... Euh, merci d'être de... Euh, de... De venu. Merci d'être venu. Euh, si vous voulez voir un peu plus de Wigmar, euh, bah, il était avec nous à la met cup. Ouais. Hein, donc euh, vous avez toute la rediff euh, sur la chaîne. Et pas moi. Il n'y avait pas toi. Tout... <rire> J'ai failli, oui, non Tu m'avais dit, oui, c'est vrai. Il y avait surtout des très grands matchs très intéressants, avec des, oui. des... des... des tricks de folie. De laquelle... non, je... <rire> je, parle... je parle à ta fanbase. Ah euh, d'accord, très, euh, oui. fan ah, très bien. C'est ça. Très développé pour les tours. Les gens se ruent sur lui. Incroyable. Peut-être que moi j'irai droit. Peut-être, toi, Bien sûr, euh, bah écoute, t'as les clés de la maison, hein, tu reviens je quand je tu veux. veux avec grand, grand plaisir. Avec de ou avec de l'Eldar, Le parce que l'Eldar, ça va être pété. Je sens que l'Eldar va être... L'Eldar, ça va être pété. On, on, bah, on te remettra un petit Eldar contre, contre un taux. De toute façon, tu joues que tôt, toi. Oui, moi, euh, je ne joue que tôt. Voilà. <rire> <la même chose. rire> euh, donc, merci à vous. Merci euh, aux partenaires sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. <rire> euh, Crank ouais. Wargame, bien entendu, qui nous a fourni oui. les Tapis. <rire> Les tapis, il très beau tapis. J'adore toujours, toujours, toujours les tapis. Il y a un peu de sang orte, mais. Ouais, là, il va, il va <rire> falloir faire des débris, les de, euh, les débris de véhicules, euh, gascule <rire> un morceau il va falloir ça, récupérer. C'est ça c'est euh, pour les décors. Alors ici, je n'avais pas les décors encore, mais euh, macinerie qui est toujours notre partenaire euh, pour tout ce qui est décor. Donc il a les bundles WTC et tout voilà. ça, c'est super cool. Et euh, Myobi Place pour euh, des figurines, de chez Game Workshop et autres. Enfin, tous les produits Game Workshop avec un bon pourcentage dessus euh, bah, y pas, 20% il n'y euh, a, ouais, euh, a pas moins cher euh, ailleurs généralement et bien donc, je euh, y aller euh, dessus bah, vas-y <rire> oui vas-y tu as tu as de l'achat à faire euh, tous les liens bien sûr dans, dans la description les gars donc merci encore je vous dis merci à très à bientôt à très très bientôt et ciao. à vous jeudi c'est de guerre, les seigneurs de guerre ciao les boss de guerre <rire>